Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille sur Warhammer 40000 en jeu égal à 2000 points. Nos deux joueurs, de l'équipe des semi-croustillants, viennent en découdre avec des listes optimisées pour la compétition. Nous aurons Per Castor que vous avez déjà vu sur la chaîne à de nombreuses reprises lors du Creative Wargame Championship 1 et sur des revues de codex. Il vient avec ses White Scars et une liste parfaitement imbuvable, construite autour de 3x5 Blade Guard et de 3x10 Vétérans Space Marine en réacteur dorsal et bouclier Storm. Face à lui, nous aurons Bizutor et ses Eldari. Il aligne une puissante base de tir hors ligne de vue et deux gros packs de Shining Spear en contre-close. Le scénario joué sera le numéro 33 du chapter Approve 2021, à savoir cible prioritaire. Pour le primaire, il faudra tenir un objectif pour marquer 5 points de victoire et deux objectifs pour en marquer 5 supplémentaires. Ce scénario a la particularité de laisser la possibilité aux joueurs de déplacer les objectifs A et B avant le début de la bataille et de se choisir un objectif prioritaire. L'objectif de mission, cible prioritaire, est juteux car il permet de gagner 3 points de victoire si l'on contrôle à la fin de son tour un objectif prioritaire et même 5 d'un coup si l'on contrôle le sien et celui de son adversaire. Les sides viennent de chez Chris de Crank Wargame. Ils vous permettent à la fois de transformer vos vieux tapis V8 au format V9 et de noter vos scores. Les décors viennent tout simplement de chez Game Workshop. Pour cette partie, nous utiliserons les conventions ETC qui permettent, lors de vos parties compétitives, de combler quelques lacunes de règles de base et surtout de proposer des tables standardisées. Les grandes ruines sont considérées comme ayant des fenêtres fermées et ce à tous les étages, alors que les petites ruines seront considérées comme ayant des fenêtres même là où il n'y en a pas. Les conteneurs sont joués de façon classique. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces conventions en suivant le lien dans la description. Très bien, donc, je vous présente ma liste, euh, on est sur une liste White Scar euh, Space Marine. Donc, White Scar pour mémoire, c'est euh pouvoir de chapitre Advance Charge, Désengagé Chargé. C'est euh, essentiellement euh, donc un chapitre de close. Et en plus, au troisième tour, euh, lorsqu'on est en Doctrine d'Assaut, toutes mes armes de corps à corps ont plus dommages dommage lorsque je charge. Donc ça, j'ai essentiellement des armes de 1 dommage, donc ça va faire fois 2 au dommage. C'est une liste qui est orientée euh, complètement close, j'ai très peu de tirs, ou alors le tir est au service du close, vous le verrez, et qui est structurée à l'intérieur d'un seul détachement, qui est un détachement Vanguard, puisque c'est une liste d'élite. donc euh, j'avais besoin de beaucoup de slots euh, d'élite. Très bien, cette liste, euh, désormais, du coup, se, se structure sur euh, un set de QG qui va avoir pour vocation de buffer tout un tas d'élites, plus ou moins rapides et plus ou moins tanky. donc on, on va le voir très vite, euh, j'ai euh, 30 Vanguard, 15 Bladeguard, et euh, 4 QG qui les accompagnent, et un whirlwind pour tenir le fond de cours, qui va faire du, de, de, de, du bombardement et euh, attribuer des, loss, des Fight Last aux cibles que je veux euh, taper. Donc, première entrée, Corsaro, euh, qui est donc le, le capitaine de la troisième compagnie, vous le savez, le fluff, le fluff, le fluff, euh, donc, qui a vocation à donner un plus un, euh, plus un bless en bulle autour de lui à toutes les unités qui chargent ou qui font des interventions héroïques. Donc ça, ça va me permettre de me faire toute mon armée en brutalité corps à corps euh, dans des logiques de all-in et dans des logiques de réponse massive. C'est-à-dire que contrairement à en plus un blesse qu'on pourrait donner avec une litanie, euh, ben là, c'est vraiment une, une bulle. Donc, je peux vraiment répondre massivement euh, à une agression corps à corps. Deuxième entrée de QG, euh, le Master of Sanctity. Donc, il y a vraiment toute l'élite hein, du chapter euh, euh, White Scar. Le Master of Sanctity qui va avoir les deux litanies plus 2 à la charge, piline de 6, conso de 6 et euh, plus 1 euh, pour blesser, donc Exhortation of Rage et Canticle of 8, dans l'autre sens, Canticle of 8, Exhortation of Rage. L'Exhortation of Rage, l'avantage de, ce, de cette litanie, c'est que je peux donner plus un bless à une unité et elle l'emporte avec elle, donc j'ai pas besoin d'engager de, de, mes, euh, mes QG pour euh, faire suivre le buff. Et euh, il va avoir la relique euh, de la Wrath of Heaven, c'est la moto qui quasi vole. Euh, qui permet à, à mon chaplain d'être hyper rapide et d'aller poser ses buffs de, de bonus de morale et de reroll euh, des hits un peu partout. De, dans les personnages, parce que j'ai dit des QG, mais ce n'est pas des QG, ce sont des personnages, on a le, euh, le, le chapter champion, donc le champion de chapitre, encore une fois, l'élite du chapitre, euh, qui a le trait de seigneur de guerre, full reroll des charges en bulle, donc là vous avez compris, ça va être une marée qui va aller très très vite euh, et qui va reroll les charges, enfin qui va être très énervé, qui va aller très vite au corps à corps Donc full reroll des charges en bulle. Il a la relique armure d'Indomitus, qui est très intéressante sur lui, parce que euh, il a déjà une 3 ⁇ une 2 euh, ⁇ d'armure. Enfin, L'armure d'Indomitus lui donne une 2 ⁇ et son bouclier lui donne plus 1. Donc il se retrouve avec 1 ⁇ d'armure, et si jamais on me tire dessus euh, ou on me frappe avec une, une PA élevée, je peux décider de mettre une 3 ⁇ à vue à un moment de la partie. Et ça lui donne un PV supplémentaire. Donc euh, il devient vraiment très gênant, il tape très fort au corps à corps, quasiment aussi fort qu'au corps sarro. Il fait des interventions héroïques à 6, donc c'est très surprenant. Euh, il a moins 1 hit au corps à corps, euh, il roll les wounds contre les personnages, donc euh, c'est très très fort et ça vaut seulement 70 points. Donc euh, euh, très belle entrée. Donc après le champion, euh, l'apothicaire, donc ici c'est un maître apothicaire qui euh, va me permettre de relever gratuitement des unités. Non seulement ça améliore euh, la résistance de mon armée qui est entièrement infanterie, mais en plus de ça, ça me permet souvent de gagner en distance de charge, tout simplement parce que euh, lorsque j'ai fait mon mouvement, mon advance et que je relève le personnage, je vais gagner deux pas de cohésion plus la taille de socle, ce qui ajoute encore finalement en rapidité à l'armée plus qu'en résistance, même si le film No Pain et, et le fait de pouvoir relever des armées sont importantes, des, enfin, des, des unités. Il est doté d'une relique qui est la Plume of Planes Runner qui permet de faire plus un advance et plus d'un charge à toutes les unités d'infanterie en bulle, donc vraiment, J'insiste, cette, ce, cette entrée-là, chez moi, c'est vraiment une entrée de vitesse plus qu'une entrée de, de rapidité. Donc Ça, c'est le quatrième et dernier personnage de la liste. Et ensuite, on attaque sur la structure principale de la liste, c'est-à-dire les 15 blade guards, 3 x 5 Blade Guard, qui sont des unités qui ont, euh, disons, la faiblesse d'être un peu lente, normalement, puisque ça bouge seulement de 6. Euh, mais en White Scar, avec euh, Advance Charge euh, et plus un Advance, ça va quand même très vite. Par contre, elles, ont, elles sont vraiment très intéressantes sur le plan de la résistance puisqu'elles ont 3 PV, donc elles mettent dans le vent tous les dommages multiples de 2. Euh, et ça, c'est très fort parce qu'il y en a beaucoup dans la méta des dommages multiples à 2 et, et en plus de ça, euh, elles ont la capacité euh, de mobiliser le stratagème transhumain. Donc, euh, contrairement aux, aux vétérans qu'on verra après, aux vétérans Vanguard, eux, ils, pour un PC, euh, ils sont blessables que sur du cadre. Donc, 3 x 5 blés de garde pour, euh, pour disons, la résistance et la menace early game puisqu'ils sont déjà en dommage 2, T1, T2. Euh, et ensuite, 30 vanguard pour la rapidité et la menace euh, sur toute la table, plutôt passer le T3. Euh, et donc là, 30 vanguard que j'ai souvent euh, le plaisir de euh, split en euh, non pas 3 x 10, mais en 6 x 5, puisque les escouades de 10, comme vous le savez peut-être, peuvent être split en 2 x 5 en début de bataille. Et ils peuvent être mis en frappe en profondeur donc, en fait, ça me permet aussi de créer des menaces chez l'adversaire. Cumuler euh, au litanie plus de charges et à la capacité de reroll nativement les, les charges avec le chapter champion. Je peux même développer des gameplays où je mets tous les vétérans en feb. Euh, ils arrivent au sol et tout le monde charge à 7 rerolls. Je, donc, il y en a 6. Donc, euh, si vous faites 6 charges à 7 rerolls, il euh, y en a quand même quelques unes qui passent. On a les dernières entrées qui sont euh, les compagnies vétérans. Euh, qui sont des deux petits, euh, qu peut, deux petits vétérans qui ont vo vocation à tenir le, le fond de table euh, pour pas cher puisqu'ils valent seulement euh, 40 ou 50 points. Euh, et le Whirlwind qui lui est vraiment structurant dans l'armée, d'une part parce que c'est un véhicule qui tient le fond de table sans trop de difficultés, donc quand moi j'ai très envie d'aller vers l'adversaire très vite et très fort. Bah, il ne reste pas grand chose en arrière et en Wayscar, ce qu'il va détester le plus, c'est devoir retourner dans son camp pour défendre ses objectifs. Donc faut il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu sérieux qui ne va pas se faire tuer au bombardement sans ligne de vue. Donc le Whale well fait partie de ses ressources, mais surtout, il permet de... de disons de, de débuff une unité adverse pour annuler un Overwatch et ou euh, faire Fight Last. Donc ça, quand on est une, une liste de corps à corps, on ne peut pas embarquer sans cette ressource de Fight Last, tout simplement parce que ça me permet, moi, de charger deux unités de corps à corps adverses sans avoir à me méfier parce que la première que je charge, ben je vais activer en premier et l'autre qui va être en général la plus grosse unité, la plus difficile à tomber, je lui mets fight last, je la charge avec plusieurs unités et euh, tant qu'elle n'est pas morte, euh, je continue d'activer et il peut pas interrompre. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que sinon, en corps à corps, euh, on est directement flingué par le stratagème d'interruption à deux PC et on peut faire qu'une seule charge, ce qui est très léger. Donc euh, dernier petit détail de construction de liste, euh, C'est souvent difficile de construire des listes euh, en ayant les bonnes nombres d'entrées euh, pour être Battleforge. Donc c'est un peu un casse-tête. Ici il y a une petite habileté. J'ai 9 élites et pourtant j'ai que 6 slots d'élite. Euh, c'est pas compliqué. Les six slots d'élite sont euh, occupés par les 30 Vanguardes et les 15 bedguards. Et pour placer mes personnages qui sont des élites, j'ai utilisé l'aptitude euh, de compagnie squad. C'est-à-dire, dès que vous avez un capitaine, vous avez le droit de prendre des compagnies vétérans gratuitement. Et dès que vous avez des compagnies vétérans, vous avez le droit de prendre un apothicaire, un champion, une bannière, tout ça gratuitement, sans compter dans les force slots. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes 50 points de compagnie vétérans qui sont bien sûr là pour tenir le fond de table, mais aussi pour ouvrir des entrées gratuites, les entrées des personnages apothicaires et champions. Donc désormais, euh, on a fini avec ma liste et euh, ça va être le tour de Bisutoir de présenter la sienne. Donc je vous présente du coup ma liste Craft World en 2000 points qui va être donc constituée de deux détachements. Un premier détachement qui sera un détachement de patrouille qui va obtenir comme bonus de Craft World quand je suis à 3 pouces d'un objectif, je vais avoir plus une attaque. Et le deuxième bonus, c'est un bonus qui dit que quand je charge, je suis chargé ou je réalise une intervention héroïque, j'ai une reroll des as au close. Donc ça, c'est le premier détachement, mon détachement patrouille. Le deuxième détachement, c'est un détachement spirède. Le bonus de craft que je vais obtenir va être celui de reroll, un jet pour toucher et pour blesser. Et mon deuxième bonus de craft sera celui d'ignorer le couvert. Le premier détachement patrouille est donc commandé par un QG qui sera mon seigneur de guerre, qui est donc un autarque à moto. Cet autarque à moto sera équipé d'une lance laser. Il sera seigneur de guerre, donc je vais pouvoir bénéficier de euh, son aptitude de reroll des 1 en bulle, mais je vais aussi pouvoir bénéficier de son aptitude qui dit que quand un point de commandement sera dépensé sur un 6, je pourrai le récupérer. Il aura un trait de seigneur de guerre qui dira que je peux bouger de 2 de plus. Donc il bouge déjà de 16, donc il va pouvoir bouger de 18. Mon deuxième QG est donc un à moto, Et ce farci à moto euh, va donc avoir trois pouvoirs différents, puisqu'il va remplacer son smite par un pouvoir qui permet de cibler un psycheur et de lui donner plus 2 à son premier cast Et donc son premier pouvoir sera celui de cibler une unité adverse et de permettre à toute mon armée de reroll les jets de blessures contre cette même escouade. Et euh, son troisième pouvoir sera donc celui de cibler une unité, de lui... Faire trois blessures mortelles et si jamais je tue une figurine, et bien je vais de nouveau faire trois, des trois blessures mortelles. Pour les troupes de mon détachement patrouille, je vais avoir une escouade de euh, vengeurs. Cette escouade de vengeurs a donc pour but de m'apporter un petit peu euh, de super opérationnel. Et euh, l'exarc va donc avoir le trait euh, pour faire de la PA-3 sur ses tirs et il va être équipé de deux catapultes. Ensuite, en choix d'attaque rapide, je vais donc avoir deux escouades de Shining Spear. Ces Shining Spear vont être de 8 à chaque fois, donc deux escouades de 8 Shining Spear avec un exarque à chaque fois qui obtient son trait d'Exarque qui va être la 3 plus invulnérable au tir. Ça ne va pas beaucoup me servir puisque mon adversaire joue beaucoup de corps à corps. Mais euh, il me semble que c'est quand même le meilleur trait d'exarch que peut obtenir, que peut obtenir le, les Shining Spear. Ils vont être équipés pour une des deux escouades d'une lance laser pour l'exarque. Donc, il va pouvoir faire de la force 8 à la place de la force 6 lorsqu'il va charger. Et l'autre aura son arme de base donc force 6. Ces escouades sont mes escouades qui permettent de faire du contre-close. Vu que je vais avoir une armée, vous allez le voir par la suite, qui va bénéficier de beaucoup de tirs sans ligne de vue. J'ai donc des plateformes de tir qui sont certes mobiles mais qui ont besoin d'être protégées par du corps à corps et donc ces deux escouades de Shining Spear ont pour but de me protéger des agressions adverses et aujourd'hui, il va y en avoir. Mon deuxième détachement sera donc un détachement de Spearhead puisqu'il va contenir cinq choix de soutien. Il va être dirigé par deux QG. Le premier QG va donc être un Warlock à moto. Ce Warlock à moto va être équipé euh, du pouvoir Protect Jinx afin de pouvoir soit augmenter ma sauvegarde, soit diminuer la sauvegarde de l'adversaire. Et lui va être équipé de ma relique, ma relique gratuite, qui est la Gemme du Phénix. La Gemme du Phénix qui est la relique qui permet, euh, une fois qu'il perd son dernier point de vie, toutes les unités à 6 pouces sur un de plus prennent des 3 mortels. Et si jamais j'ai fait des mortels avec mon aptitude, il revient à la vie avec des trois points de vie. Mon deuxième QG sera également un Warlock, mais cette fois-ci, celui-ci sera à pied. Et il va avoir le pouvoir qui permet euh, de faire faire soit un deuxième mouvement à une de mes unités, soit de diviser par deux le mouvement d'une des unités de mon adversaire. Pro, euh, donc euh, Quicken ou Restrain, selon euh, la modalité que je choisis. Ensuite, nous allons donc à avoir ma base de tir hors ligne de vue donc elle va être composée de trois night Spinners équipés donc du Doom Weaver qui permet de faire des tirs sans ligne de vue à dommages multiples à 48 pouces pour la suite je vais avoir donc deux escouades de Dark Reaper avec chacun un Exarch équipé d'un lanceur tempête le lanceur tempête qui permet donc de faire des tirs également sans ligne de vue à force 4 PA-2 dommage 1 et son trait d'exarch sera donc que je pourrais relancer le nombre de tirs à chaque fois pour euh, mon arme, donc pour le lanceur Tempête. Et donc pour terminer ma liste, il va y avoir deux flyers. Les deux flyers seront des Crimson Hunter Exarch. L'un avec comme trait d'exarch l'A5 plus invulnérable et l'autre avec le trait d'exarch qui me permet de faire un dommage supplémentaire sur les cibles qui volent. Ils vont donc être très létaux sur les cibles qui volent, puisque je vais pouvoir relancer les jets de blessures et faire plus un dommage sur les cibles qui volent. Ma liste donc a pour but de profiter du fait que le Codex Eldar est fourni avec des tirs sans ligne de vue qui sont relativement fiables, puisque je vais avoir beaucoup de relances. Je vais pouvoir relancer un jet de touche et un jet de blesse, et je vais aussi avoir mon autarque qui va faire des rerolls en bulle pour reroll les jets de touche de 1. Je vais donc avoir des tirs qui vont être extrêmement fiabilisés qui vont faire fi des lignes de vue avec des dommages multiples. J'ai donc une belle base de tirs sans ligne de vue euh, dans mes lignes et euh, ces tirs sans ligne de vue vont pouvoir être protégés par mes deux escouades de Shining Spear également par euh, mes, mon Autark Skyrunner qui permet aussi de faire un petit peu de contre-close. Et donc, ça va s'articuler avec beaucoup de mobilité puisque j'ai la possibilité de faire des doubles mouvements. J'ai également la possibilité de faire de, de beaux mouvements, notamment avec mes avions. Et tout ça va avoir pour but d'essayer d'un petit peu protéger mon arrière-garde qui va être composé de mon artillerie, mon artillerie sans ligne de vue. Donc, pour mes secondaires, j'ai choisi d'abord « Engager sur tous les fronts » puisque je vais profiter un petit peu de ma mobilité et notamment des avions aussi pour essayer de marquer des points. Ensuite, on a l'objectif de mission euh, qui est quand même l'objectif un petit peu euh, auto-inclus sur cette mission qui permet quand même de marquer beaucoup de points et donc euh, on l'a choisi tous les deux. Oui. Et euh, le dernier que j'ai choisi, c'est interrogation mentale qui va permettre de marquer des points à chaque fois qu'un psycheur réussira une action psychique sur un de ses personnages. En sachant que ces personnages sont un petit peu clés, qu'il est obligé d'en avancer et puis qui va avoir envie parce qu'il y a une certaine létalité dans ses personnages. Quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai la possibilité de faire à plusieurs reprises mon secondaire à interrogation mentale. Oui, oui, mais c'est bien. Et pour ma part, moi, je n'ai pas choisi ce genre d'objectif de, de pleutre. Donc, j'ai évidemment choisi l'objectif euh, Priority Target de scénar Finalement, je regrette qu'il soit là parce que les secondaires sont plus difficiles à choisir pour l'auditeur mmh. que pour moi. Donc, ça fait un objectif euh, secondaire sur lequel je ne vais pas générer de delta alors que je vais le générer probablement sur les autres. Le deuxième objectif, c'est euh, domination. Euh, donc, en français, je ne peux plus commencer, mais c'est emprise. prise. Euh, simplement parce qu'on euh, est sur un, un, un déploiement avec euh, cinq objectifs, donc un nombre impair et un objectif central. Donc, c'est quand même hyper simple pour moi de tenir celui dans ma zone au centre, puisque je vais aller vers lui, et puis un autre que j'ai rapproché euh, de mon côté. Euh, et troisième objectif. On de technique de pleutre. Ah non, mais c'est une technique. Je viens vers toi, Nadine. Troisième, troisième objectif que je choisis. Euh, je l'ai déjà oublié parce qu'en fait, je vais juste te péter Off of Moment. Ah oui, c'est ça. Off of Moment. Donc, le serment, c'est l'objectif Space Marine. Ne vous inquiétez pas, je vais aider Qui euh, fait de, de la synergie, finalement, avec le, le choix de domination, puisque la domination va pivoter autour de l'objectif central. Donc, j'y serai toute la, toute la game au centre. Donc, je aucune difficulté, normalement, à maintenir une unité au centre de la game. Voilà. Alors, ce sera plus difficile. Si jamais je n'ai pas l'init, puisqu'elle devra survivre autour de Bizu, Mais euh, bon, après tout, euh, vu la destruction qu'il propose, ce n'est pas, pas gênant. Bon, donc voilà, on s'apprête à jeter le, le dé d'init. Et sur ce scénar, avant le dé d'init, il euh, s'agissait de bouger les objectifs, puisque euh, le joueur qui est attaquant, et donc là en l'espèce, c'est moi, qui a gagné le G pour choisir attaquant ou défenseur, a, a décidé de choisir attaquant parce qu'il voulait s'éloigner de moi au maximum, hein, toujours dans le dans finalement le courage des oneilles euh, légendaires. Et donc, ce, cet objectif-là, il l'a reculé dans sa zone de 6 pas, ce qui m'a donné à moi le droit de bouger les deux objectifs suivants, qui sont les deux objectifs de milieu de terrain, que j'ai rapprochés de moi euh, pour lui rendre le contrôle map plus difficile. Et ensuite, il a eu, lui, le droit de bouger l'objectif qui était dans ma zone, qu'il a décidé d'éloigner aussi en se disant, euh, euh, probablement, plus le mec s'étire, euh, plus c'est cool pour moi c'est tout à fait l'idée. Quand on voit en fait la façon dont lui va avoir envie de jouer, il a beaucoup de, il a beaucoup de bulles, il a beaucoup de choses qui fonctionnent un petit peu en interaction avec ses personnages qui sont bien centrés ici au milieu de son dispositif. Donc effectivement, il a souhaité non seulement éloigner les objectifs de ma zone de déploiement, mais aussi faire en sorte qu'il puisse contrôler plusieurs objectifs en gardant son, sa formation un petit peu compacte. Ouais, donc, donc là, on est prêt, on s'est déployé. On a fait tout ce qui était avant déploiement euh, dans ce scénario. C'est le seul où on bouge les objectifs et maintenant, euh, si vous le souhaitez, on peut lancer le dinit On va peut-être juste parler de ton chaplain avant Non, le Gédinit d'abord, le chaplain ensuite. C'est vrai Oui. Tu oh. viens de perdre le Gédinit. Comment le vis-tu J'ai pas besoin du Gédinit pour non, te bien, Je me doute bien. Je me, je me doute bien. Très bien, donc je viens de gagner le GDNIT, donc on a un petit point sur euh, mon état initial de partie, je commence avec 4 PC, euh, j'en aurai donc 5 euh, à la fin de ma phase de commandement, j'ai pas besoin de beaucoup de PC avec cette liste parce qu'elle a déjà en auto enfin en tout cas de façon passive, toutes les rerolls de charges. Euh, donc j'ai vraiment besoin d'assez peu, peu de ressources en point de commandement, euh, j'en ai juste besoin pour faire des fight last et éventuellement reroll des charges ou faire des charges bonus, peut-être tour 1, euh, doper mes, mes, mes vanguards, donc c'est pas un sujet euh, le déploiement que j'ai fait ici euh, est un déploiement euh, en 24 heures du Mans l'idée c'est vraiment de lui rentrer dans la tronche le plus fort possible il y a cinq, cinq vétérans qui sont en, en frappe en profondeur ici il y a eu deux escouades de blade garde entrelacées qui viennent tous, en fait, toutes, toutes les unités viennent chercher euh, les trois pas du, de l'apothicaire pour avoir le film No Pain, puisque euh, je ne savais pas si jamais il allait avoir l'init, donc euh, j'avais besoin d'être euh, le plus résilient possible. Il y a les personnages ici qui sont quand même bien escortés autour, euh, parce qu'ils sont un peu clés dans mon, dans mon dispositif, et comme il a des Shining Spears, il peut venir un peu partout euh, sur la table menacer tout, donc euh, j'ai besoin de créer ce cordon pour éviter de me les faire fumer euh, dès le T1. Euh, et puis derrière, vous avez 5 blade guards qui sont un peu en front, en, en front arrière Qui viennent protéger les 4 et se rendre disponible pour, pour le cas échéant euh, Venir récupérer cet objectif si jamais il engage trop de ressources pour le vider Parce que 5 blade guards par contre, ça sera quand même beaucoup plus dur à sortir Et puis les vanguards, il y en a 5 escouades de 5 qui, qui sont un peu euh, mélangées et imbriquées Et l'objectif c'est que chaque escouade de 5 ait un de leurs mecs en front line Pour avoir le maximum de projection Et ils viennent chercher quoi qu'il arrive les 3 pas du, euh, de l'apothicaire. Petit élément supplémentaire que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation, le Master of Sanctity, en plus de ces litanies que j'avais présentées, euh, a deux traits de seigneur de guerre qui sont quand même assez chouettes. J'ai fait le choix de ne pas prendre le Wise Orator, qui est le trait de seigneur de guerre pour améliorer le chaplain, mais de prendre Rite of War qui permet de transférer le super OP à toutes les corps units et les caractères euh, en... à six pas. Et c'est fondamental puisque je n'ai dans cette dans cette liste aucune unité super OP nativement. Donc c'est lui qui donne le super OP. Deuxièmement, il a le Master of Snare qui sur un 4, empêche mon adversaire de désengager. Donc toute une, face à toute la ressource de tir, c'est vraiment vraiment mortel parce que si je lui en engage une ou deux, sur un 4, ça reste au close. Et ben, c'est moi qui suis content. Quoi. Donc ça il était important que je le rappelle. Et puis, ben maintenant, on va pouvoir, euh, pouvoir y aller puisque j'ai l'init. Donc, euh, ça va être assez simple. Hein. Advance T1, T2, Advance Charge, T3. On va prendre le goûter. Donc, si on résume, en fait, ça se résume à… Mmh oui, c'est ça. C'est ça. Alors oui, donc mon déploiement euh, est un petit peu moins viril que le sien effectivement puisque moi je vais <rire> bénéficier de la profondeur, donc comme on voit ici, donc j'ai ma base de tir sans ligne de vue avec mes trois Night spinners qui sont ici, j'ai aussi mes deux escouades de, de trois Dark Creepers qui sont ici pour profiter un petit peu des lignes de vue et prendre aussi de la profondeur, mes personnages qui sont tous ici, ceux qui sont à Moto Jet un petit peu plus en retrait, celui qui a besoin de… D'aller un petit peu plus vite, on va dire, parce qu'il est à pied, et bien à ce moment-là, il est un petit peu plus en avant. Mes avions ici, en sachant que je me suis mis bien sûr en dehors de la portée de charge de ces, de ces unités pour le premier tour. Et donc mes escouades de Shining Spear qui sont un petit peu en électron de chaque côté, une ici et une ici, pour essayer de faire en sorte que je puisse menacer ces, ces différents flancs. Si jamais il décide de faire quelque chose de très central, je pourrais éventuellement essayer de, de l'attraper par le côté. Donc voilà, j'ai malheureusement pas le jet init qui m'aurait bien aidé quand même parce que forcément, si je peux créer un petit peu d'attrition de, de, de son côté, il y aurait quand même la possibilité d'avoir un petit peu plus de temporisation et peut-être qu'il aurait eu plus de mal à venir me chercher, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Oui, et puis il y a deux autres problèmes, c'est que ça veut dire que tu as un tour avant que je fêpe, et puis tu mmh. as que deux tours avant que je passe en enrager, dommage plus un. Tout donc, à fait, euh, ça c'est plus chiant. On va faire avec. C'est bien. Et donc je commence avec 9 points de commandement puisque je paye 3 euh, points de commandement pour avoir mon détachement, euh, mon détachement Spirade. Je devrais pas avoir trop de problèmes de, de points de com entre l'habilité de l'Otharque et, euh, et euh, mes 9 points de commandement de départ. Mmh. Et tes stratagèmes de zoneille pourri. Phase de commandement, c'est simple. Je vais euh, gagner un point de commandement. Euh, c'est spectaculaire mais c'est important. Et euh, je vais lancer mes litanies, c'est la seule chose que j'ai à faire ici. Donc euh, sur ce premier tour, je vais jeter.. Euh, euh, c'est pas très important en fait la litanie sur ce premier ouais, tour. Donc ce que, que je vais faire, c'est que je vais faire une full reroll des touches au, au cas où euh, à son tour à lui il m'agresserait. Donc euh, litanie de la haine sur 3, elle passe. Et euh, je vais faire un plus 1 euh, à la blesse qui va aussi perdurer. Euh, pendant le tour de Bisu donc euh, Exhortation of Rage ça passe aussi et donc je l'attribuerai sur l'escouade de Bladeguard qui est ici hein, qui, qui vient jusque là c'est pour ça que je prends le 6 points et la phase de commandement est terminée je vais pouvoir bouger en advance tout le monde jeter des jets d'advance et puis on va passer le tour à Bisu donc voilà, la phase de mouvement est terminée, hein, comme l'avait dit Bisutor, c'est… Euh, on charge, donc euh, j'ai fait euh, des belles advances en réalité, et, tout euh, amélioré de 1 par la plume of planes runner, donc euh, advance à 6 d'une escouade de blade guard, donc vous avez deux escouades de blade guard, hein, une qui a fait une advance à 6, donc a carrément quitté l'objectif qui est devant, une qui a fait une advance à, à, à 3-4, donc qui s'est positionnée ici en contrôle des deux objectifs, c'est celle qui est dopée, euh, derrière, j'ai conservé ma formation parce que comme j'ai eu l'init, j'ai pas lieu dans ce premier euh, mouvement de m'éparpiller pour l'agresser. Je reste en formation autour de mon fil No Pain et autour surtout de mes boeufs et pour protéger mes personnages. Donc, euh, je ne suis jamais allé au-delà de ce que mes euh, ranges d'aura permettaient d'obtenir euh, puisque typiquement, je fais advance toute mon armée avant de faire advance l'apothicaire. Euh, donc euh, ben, on ne connaît pas le jet d'advance de l'apothicaire, donc si on court trop vite avec les autres, eh ben, on finit par le lâcher, enfin, c'est pas bon. Donc je ne me suis jamais mis au-delà de 11, puisque l'apothicaire fait 6 de mouvement, plus un minimum d'advance, plus un de plus Pluno Fleense Runner, plus 3 de portée. Donc il y a toujours une figurine qui est restée à 11 du, euh, du, du, de l'apothicaire qui est ici, même celles qui ont, euh, les, les unités qui ont fait des advances à, à 6, donc à 7 et qui sont allées très loin, hein. comme vous voyez, elles sont carrément allées jusque-là. Hein. Donc, euh, elles ont quand même tiré le petit queue de cerise vers l'apothicaire. Et euh, je suis allé euh, doubler la présence sur cet objectif-là, parce que là, sur ce tour, moi, mon seul objectif, c'est de faire mes secondaires, mais c'est aussi de le mettre en obligation de m'agresser, sous peine de prendre 15 points de primaire dès le T2, puisque j'en contrôle 3, et il va falloir venir m'en sortir. Donc là, désormais, j'ai deux escouades super OP euh, sur cet objectif, il a vraiment intérêt de gouacher sévère pour me faire mettre que 10 points et pas 15 et ça sera une obligation à tous les tours parce que moi il suffit que je mette un tour 15 et je max mon primaire voilà donc après même, même mécanique hein. les personnages bougent d'abord une, une, la frontline bouge les personnages les rejoignent et la backline vient fermer la protection ce que je rappelle on a des spears et les spears ça attaque où ça veut sur le terrain et c'est un peu chiant donc il faut faire un peu gaffe voilà maintenant on peut passer à la phase de tir J'hésite encore à tirer avec le Whirlwind pour limiter l'attrition des, des, des Reapers qui sont ici. Mais bon, ils vont faire une sauvegarde à 3 ⁇ puisqu'ils sont dans le couvert. Et moi, j'ai payé à moins 1. Ce c'est pas dingo. Et, et, euh, ou alors, l'autre alternative, c'est de payer un PC et de mettre un Fight Last sur une de ces deux unités pour limiter sa capacité à, à agresser. Typiquement, si je le mettais sur cette unité-là... Cette Spears-là, ça limiterait sa capacité de menace de cet objectif-là. Et donc, puisqu'en fait, s'il me charge, il va prendre des gifles avant de me taper. Et donc, il n'aurait plus que cette escouade de Spears pour m'agresser s'il le souhaitait. Évidemment, cette escouade de Spears ne peut pas menacer cet objectif que je tiens ici. Elle peut menacer en attrition ce qui est là, mais se battre sans chercher à capter des objectifs, en général, c'est mauvais pour la game. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais tirer avec mon Whirlwind sur ces escouades-là-bas. On peut le faire maintenant. 2 des 6 tirs, ça fera 4, il faut que je touche désormais, 4 tirs, sur du 3, c'est touché, donc elles feront fight last. Maintenant, est-ce que c'est blessé sur du 3 2 blesses, PA-1, moi j'enlève un PC puisque ça me coûte un PC de faire ça. Moi, je prends ma 3 plus invulnérable sur l'exact, il perd un PV. Très bien, donc désormais c'est lui qui partira en premier. Ok Très bien. Donc, bah, Sur ce premier tour, je suis une armée de close, donc euh, on, on charge rarement euh, au premier tour, surtout quand on a l'init. Donc, euh, je ne fais rien de plus que ça. Je me suis mis en position. Le mouvement, la phase de mouvement est la plus importante pour moi. Euh, J'obtiens la domination puisque je contrôle trois objectifs. Celui-ci, celui-ci et celui dans ma zone. J'obtiens le priority target. Euh, ce sera difficile pour personne pendant cette partie, euh, sauf quand il sera rasé. Donc, c'est à l'arrière. Et euh, j'obtiens euh, pas encore le House of Moment puisque c'est un objectif qu'on marque en fin de round. Mais je me mets en situation qui, normalement fait que je devrais marquer au moins deux points de House of Moment si ce n'est si trois, étant entendu que s'il veut vraiment m'empêcher de faire House of Moment, il faut qu'il quille la totalité de ce dispositif et qu'il atteigne les personnages qui sont dans, le, dans la zone. Pour ce tour-là, ça risque d'être un peu auto-réussi. Auto et donc, euh, j'ai euh, euh, je marque euh, six points en devenir neuf à la fin de ce battle round. A mon tour. Début de la phase de commandement. Je récupère un précieux point de commandement. Je passe donc à 10. Et donc, maintenant, je vais débuter ma phase de mouvement. Donc, comme vous voyez, je me suis fait un petit peu agresser. Bon, c'était attendu, hein, mais je me suis fait agresser au centre. Donc, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs idées. J'avais deux possibilités. Soit je décide avec mes avions vraiment de, de faire de, de la létalité et euh, d'essayer de réduire son attrition parce que je vais pouvoir faire en sorte d'éviter au moins à ce les blade guards parce qu'ils n'auront pas suffisamment de mouvements pour venir m'embêter normalement donc ce qui me pose problème là c'est les vanguards donc j'ai deux choix soit je décide avec mes avions de limiter euh, l'impact des vanguards dans mes lignes puisque ça à un moment je vais être obligé puisqu'il y a au moins une escouade que je vais devoir tuer là celle qui est trop proche de moi soit je viens ici et c'est ce que je vais faire dans ses fesses, ça va lui plaire Oui. parce que euh, le whirlwind c'est un petit peu une des clés dans ce match-up puisqu'il permet de faire euh, taper en dernier une de mes unités et en fait la façon dont fonctionne mon armée c'est que je vais être obligé de, de faire des trades donc euh, d'échanger euh, une de mes escouades de shining spear contre euh, le maximum de ces figurines possibles et en fait passer le tour 1 il n'aura donc plus qu'une seule cible et euh, mes motos seront inutiles donc, je pense que c'est le bon plan. Donc, euh, bon, on se revoit à la fin de ma phase de mouvement. Donc, voilà, fin de ma phase de mouvement. Donc, on a fait un petit peu ce que j'ai dit. Ici, je suis venu menacer avec mes deux avions son Whirlwind pour essayer de prendre, du coup, ma ligne de vue pour tirer avec euh, mes armes de force 8 dedans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éliminer cette menace qui me fait fight last. Donc, ça, c'est vraiment un problème pour moi. Donc, lui, il a vraiment besoin de disparaître. Donc, j'ai mis non seulement ces deux avions-là, mais au cas où... J'ai aussi positionné mes deux Night Spinners ici à portée de son, de son whirlwind, donc celui-ci et celui-ci, à portée de mon autark, qui il va donc faire bénéficier des rerolls de 1 pour euh, mes unités qui sont, euh, qui sont à 6 pouces de lui. Et euh, j'ai donc mes Reapers, mes Dark Reapers qui sont eux donc en ligne de vue de ceux-ci et là-bas en ligne de vue de ceci parce que j'ai un mode de tir avec les reapers qui permet de faire force 5 moins de dommage 2 et c'est quand même euh, une belle arme pour pouvoir sortir des vanguards donc si on résume un petit peu mon tour euh, je me suis reculé sauf avec cette escouade de shining spear qui a pour but de double move et donc de se rapprocher ici de la bataille donc de me faciliter ma charge ici, de me donner la possibilité de réaliser mes tirs de lance puisque j'ai quand même des tirs force 6 P 4 dommage 2, 1 hein, par euh, tête de pipe. Donc euh, voilà, l'objectif c'est donc de double move ici, de faire le plus de létalité possible et euh, normalement euh, je ne toucherai pas à ces blade guards à ce tour-ci puisque euh, ces blade guards sont pas trop menaçants là tout de suite pour moi, à part en contre-close avec, euh, avec euh, mes Shining Spears. À ma phase psychique, pour commencer, je vais dépenser un point de commandement que je vais tenter de regagner avec mon Autark. Facile, je repasse à 10. Je pourrais le gagner qu'une seule fois dans le tour, mais c'est déjà ça. Et donc, je vais utiliser un point de commandement pour faire en sorte que mon Warlock ici présent et mon farcir ici présent aient tous les deux plus 1 euh, pour leur jet de test psychique. Parce qu'ils sont à 6 l'un de l'autre, c'est ça Parce qu'ils sont à 6 l'un de l'autre, tout à fait. Ensuite, euh, je vais donc commencer par, par mon Warlock, ici. Et euh, il va tenter de faire euh, Jinx, donc moins 1 à la sauvegarde, sur du 7. Ça passe à 11, facile. Donc, je vais cibler cette unité qui est à 18 pouces. Celle qui est la plus avancée, c'est ça parce que celle-là, ce n'est pas celle qui est la plus avancée Il y en a une qui fait un cordon comme ceci-là, qui vient jusque-là, et il y en a une autre qui est là. Eh ben, je vais viser celle qui est un peu plus en arrière okay. et lui mettre moins un à sa sauvegarde. Je comprends. Ensuite, donc, je vais passer à mon grand prophète ici, qui va commencer par lancer un exécuteur. Donc, je vais cibler son escouade à 18 pouces de moi. Donc, C'est sur du 7. Ça passe. Je vais lui faire des trois blessures mortelles. Et si je tue une figurine, je refais des trois blessures mortelles. Donc, Je fais trois blessures mortelles. Euh, ok, il faut que je lance des films de pain » du coup. Elle est morte. Donc je fais trois blessures mortelles et donc puisque j'ai réussi à lui faire des trois blessures mortelles, je lui refais des trois blessures mortelles et j'en refais deux supplémentaires. Fils de pain » Donc ça tout, fait tout bon. deux morts et, et un, PV. un PV. Donc c'est sur celle-ci. Hein. Hop. C'est sur celle qui a pas reçu le moins un. Tu peux pas cibler avec, avec les hein. c'est la plus proche. Hein. Oui, bah donc c'est celle-ci. C'est ça, celle-là, celle-ci, la plus proche visible. Mais. Visible ou pas visible d'ailleurs Visible, visible ben Donc c'est celle-ci. Okay. Hein. Voilà. Donc c'est celle-ci. Celle ah ben donc c'est a le moins 1. Ah bah donc c'est pas celle-ci que je... du coup je mets le moins 1 sur celle qui était là la... Celle qui est devant, ok. Ça me va. Vu qu'elles sont bien différenciées tes escouades. Et donc un PV supplémentaire ah oui, que tu mets côté. sur. Bah, sûr, ou tu me euh, le mettras. Ensuite, euh, mon farcir va donc mettre une fatalité. Donc en ciblant euh, l'escouade qui est cette fois-ci la plus proche, celle qui a euh, le moins 1 à sa sauvegarde. Donc ça passe sur du 6 puisque j'ai plus 1. Je vais utiliser ma rune du farcir pour pouvoir relancer les deux jets. Ça passe, ça fait 9. Donc je vais pouvoir relancer tous les jets de blessure contre l'escouade qui est la plus proche et qui a moins 1 à ses jets de sauvegarde. Enfin, je vais utiliser un point de commandement pour lancer un troisième sort qui va être plus 2. Pour caster à mon Warlock. Ça passe sur du 5, plus un 4, ça passe. Donc, je vais avoir plus un pour caster ici et donc ça m'a coûté un point de commandement pour euh, lancer un sort supplémentaire avec mon farcir. et donc ça c'est si j'ai réussi à lancer mon dernier sort. Et pour finir du coup, je vais utiliser ici le Quicken <coughs> avec mon Warlock pour essayer de faire un double mouvement sur mes Shining Spears. Donc, j'ai plus 2 de mon farcir j'ai plus 1 de mon, de mon stratagème de tout à l'heure, donc j'ai plus 3, ça passe sur du 7, donc ça fait sur du 4, ça passe à 4 et donc je vais pouvoir faire un deuxième mouvement avec mes chaînes expires. ras du cul, mais ça suffit. <rire> Donc voilà, on vient de terminer ma phase psychique. Donc j'ai réussi à faire mon double mouvement avec les Shining Spears. Et donc bah on attaque directement avec ma phase de tir. Donc je vais commencer par tirer avec mes Dark Reapers qui sont ici. Et je vais tout envoyer sur l'escouade ici de côté de Vétéran. En sachant qu'on ne vous l'a peut-être pas précisé au début. Mais euh, au niveau de la table, ces décors-ci, donc les petits décors qui sont latéraux. Et ces décors-ci latéraux également sont considérés comme ayant des fenêtres. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir tirer même si ici euh, je n'ai pas de, de ligne de vue à proprement parler. Donc je vais faire mes 4 tirs ici. Donc je vais utiliser le profil de mes Dark Reaper qui est force 5, PA-2, dommage 2. Donc c'est sur du 3+. Je vais reroll un jet de touche avec mon Expert Crafter. Ça ne touche pas. Et ensuite c'est sur du 3+, c'est force 5. Facile. À toi. P1-2, dommage 2. P1-2, ils ignorent cover, hein, C'est ça Ils ignorent cover, D'accord. Je vais attribuer ça au bout. D'abord en premier, sur les, les, les boucliers. C'est très, très et bon, ben, ça très fait trois morts. Non, non, ça ne fait pas trois morts. Le premier <rire> film de pain. Un mort. OK. Le deuxième film de pain. Pas mort. Troisième film de pain. Et il n'est pas mort non plus. Oh, voilà. la chatte. Non, mais, mais je peux aussi réussir des saves. Donc Un mort et un PV. Ensuite, il du coup, les deux des tirs d'ignore ligne de vue. Donc ça fait 7 tirs, je vais le conserver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 3, reroll D1, puisque j'ai mon notarque à côté. Ça touche. Et maintenant, c'est force 4. Donc c'est sur du 4, je reroll un dé. Donc ça fait 4 sauvegardes APA-2. 4 sauvegardes APA-2 sur le même endroit. Feel no pain. C'est un 3, il est Un bon. décès supplémentaire. Maintenant cette escouade de Reaper va tirer sur cette escouade de vétéran-ci avec les mêmes profils, donc les profils qui sont dommage 2. Je reroll une touche grâce à mon expert crafter. Ça fait donc 3 touches, blesse à 3. Et ben, j'ai pas besoin de reroll la blesse. Donc ça fait trois blessures. C'est sauvegardé. Et ensuite je fais mes deux dé-six tirs d'Exarc. Je vais le reroll avec mon trait d'Exarc, puisque 2, c'est pas beaucoup. Ça fait 8. Tu peux reroll les 2D oui. oui. Sur du 3, reroll d'un D. Dé. Non, non, Tu t'avais déjà reroll le dé. C'est pour tout le Pardon. Idée. Et sur du 4, euh, j'ai pas reroll de blesse par contre. Non, t'avais full blesse tout de suite. Donc euh, très bien. 4 sur même endroit. 2 save raté, 2 film de pain, A6. Un PV. Il y en avait un qui avait un PV, donc il meurt. Il a perdu 3 unités. 3 figurines, cela. Ensuite, je vais faire les choses où je n'ai plus le choix. Parce que euh, je vais avoir envie de tirer avec mon Night Spinner ici, qui n'est pas à portée de son Whirlwind, sur les squads à laquelle j'ai mis le moins 1 à sa sauvegarde. Et, euh, et pour laquelle, du coup, je peux reroll tous les jets de blessure. Donc j'ai 2 des 6 tir. Ça fait 6. Ça touche à 3 plus reroll D1 et reroll d'un D. Et ça blesse A3 plus reroll, puisque c'est force 7. Et qu'il est fatalisé. Donc ça CPA pa 4. Et ça, c'est PA-1. Du coup, parce que tu as moins 1 de ta sauvegarde. Ok. Euh, je vais, je vais, jeter... je vais d'abord les attribuer. Je vais l'attribuer. Euh... Tchouc je J'attribue. On a dit à ces deux-là. J'attribue le premier sur lui. Un par un, je vais les faire. Donc sur du 2+. Non. Si, si. Euh, 3+. Bon, ben, ouais. Phil no pain. Pardon, je en n'ai encore 5. Les Phil no pain ici. Il est mort. Très bien. Ensuite, je vais jeter celle-ci sur du 4+. Je l'attribue sur non, le. Moins 1. Tu as moins 1, ta sauvegarde. Donc c'est PA-4. Je l'attribue sur celui qui est à côté du. Du, euh, du, du soigneur. Du soigneur. Ok, Phil no pain. Il est mort, du coup, tu n'auras plus de vision sur eux avec tes shurikens, c'était l'objectif. Et les ouais. autres partiront sur du 3+. Plus. Non, du coup, je vais attribuer maintenant en premier sur celle qui est la plus avancée, qui est à couvert. Du... J'ignore les couverts. J'ignore les couverts, bon, on s'en fout. Alors. Sur du 3, 3 et 2, j'ai plus de fil no pain, donc, pardon, ça fait un troisième mort. Qui là, il y a l'escouade de 5, elle est là. Ok, et ça marche. Celle-là, est intacte. Il y a une escouade de, de, de, qui reste 3 avec le sergent ici et deux à l'intérieur. Ok, donc du coup, les squads intactes, va se prendre toutes les lances. Mm -hmm. Et les squads où il n'y a plus que deux pecnos, elle va se prendre la totalité des Shurikens. Donc, mes catapultes Shurikens sur les squads de 3, c'est sur du 3+, et maintenant, c'est sur du 4+, et les 6 seront sur ton invu. Quoi C'est de la PA supplémentaire. PA moins 4, donc. hein faisons. Tout à fait. On va commencer par ceux-là qui vont d'abord être attribués sur les. Euh, oui, on s'en fout en fait. Euh, c'est de plus qu'il arrive. Hein. Cela. Donc je vais, en, je vais jeter 4 par 4. Puisque j'ai 4 PV. 4 par 4, c'est sauvé. C'est sauvé aussi. C'était sur du 2. Et maintenant, c'est Désormais, sur toujours sur les mêmes. Sur l'invulnérable. C'est PA-4, tu me dire C'est PA-3. Moins 3, bon, c'est pareil comme ils sont à couvert, mmh. invulnérable ou pas. Donc euh, allons-y sur l'invulnérable. 2 filles no pain, 1 mort, un filles no pain, et là, 6 réussis. Excuse-moi, donc ça fait juste un mort net, c'est celui-ci. Okay. Ensuite, je vais tirer avec mes <coughs> 8 lances sur l'escouade qui est intact devant moi. Donc c'est sur du 3 et sur du 3 ça fait 4 sauvegardes invulnérables. Pour du Donc devant 2. toi, je vais d'abord attribuer derrière, puis ensuite je vais attribuer là, puis ensuite je, je verrai. Donc j'en ai quatre, tu me dis. Hein. Donc lance deux par deux. Un, un réussi, Phil no pain sur celui qui est raté, non. Encore un, réussi, le dernier, réussi. Donc un mort net. J'avais dit que c'était celui-là en premier. Donc l'avion ici va lancer euh, la totalité de ses armes sur le Whirlwind. Donc c'est sur du 2+, je peux rire au c'est full touche. Ceux-ci sont force 8, PA-3, dommage 3. Et ceux-ci sont force 6, PA-3, dommage D3. Donc ça blesse A3 et A5. Et je peux euh, reroll un dé. Donc ça, ça blesse. Ça, ça blesse. Et euh, donc je vais reroll celui-là avec mon expert crafter. Et maintenant, euh, bah je peux utiliser un PC encore ah, Si tu veux, oui. Hum, non, vas-y. Tu peux faire tes deux sauvegardes à 6. Donc celle-ci c'est le dommage 3, elle est ratée, celle-ci c'est le dommage D3, elle est ratée. D3 dommage, celui-là par contre je vais le reroll. La reroll, hélas, voilà. Et maintenant l'autre avion qui fait exactement la même chose, donc c'est du 2+, reroll d'un dé. Et maintenant c'est sur du 3 et sur du 5 puisque c'est exactement les mêmes armes. Donc beau. ça c'est bon, ça c'est bon, je vais utiliser mon expert crafter. Okay. Et euh, non, je ne vais pas utiliser d'autres okay. choses. Les dommages 3 sur du 6, on cherche du 6 Non. Et les dommages des 3, on cherche du 6 Il y en a un. Donc, euh, il prend 6 PV et il est mort du coup parce que ça fera 1 euh, PV. Je ne pas. Est-ce qu'il explose Oui. Non. Bon, ça, c'est une bonne chose de fait. C'était tout juste, tout juste. Hein. J'avais encore deux Night Spinner qui pouvaient tirer dessus. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que... Euh, c'était euh, nécessaire, donc du coup maintenant je vais réaliser les deux des six tirs sans ligne de vue euh, de ce Night Spinner-ci sur les squads ici qui a reçu euh, mes oui. deux malédictions. Donc, euh, je peux reroll les jets de blessure et je peux également, euh, et je un peux également lui il a moins un à sa sauvegarde. Donc, les deux des six tirs, ça fait quatre tirs, c'est sur fait. du 3+, reroll d'un dé et reroll des 1 avec mon Autark. Et ensuite, c'est sur du 3 re -roll. ⁇ reroll d'un dé puisque... Et tu es doumé, tout à fait. Donc tu as deux sauvegardes à 3, 3 ⁇ trois 3 3 sauvegardes pardon. à 3 ⁇ pardon. Et euh, de toute façon, tu n'as plus d'apothicaire, donc euh, ça bon. fait un décès. Donc il n'en reste, reste plus qu'un dans cette escouade-là. Et pour terminer, le Night Spinner, ici, va envoyer ses tirs sur les compagnies vétérans là-bas. Qui sont juste ici, dans l'idée euh, de pouvoir lui retirer cet objectif-là et faire en sorte qu'il ne marque que 10 points et non pas 15, puisque je possède l'objectif là-bas, l'objectif ici, et qu'il en possède également 2. Donc, euh, on va voir si ça le fait. 2 des 6 tirs. Ça fait 5 tirs sur du 3 plus reroll D1 et reroll d'un D. Non, pas ouais, ici. Ça. Et ensuite, c'est sur du 3 plus reroll d'un D. Donc, ça fait trois sauvegardes. Je vais attribuer sur le sergent A de plus en premier. A de plus à nouveau. A de plus à nouveau. Très A2. bien. Tout. Donc, maintenant, on va faire mon escouade qui tire ici, qui va envoyer la totalité de ses tirs dans l'escouade qui est ici. Donc, il y a juste l'exarque le, qui va tirer. En même temps, c'est lui qui a la meilleure arme, donc euh, c'est plutôt pratique. Donc, il va faire 4 tirs sur du 3 plus. Et bien, ça fait 4 touches. Et il blesse sur du 4, et c'est PA-3. Ah bon Ici là, c'est ça Oui, tout à fait. Ok, ben, je vais poursuivre ce que j'avais fait, c'est-à-dire je vais le faire ici d'abord. Donc on va en ajouter deux. Find the pain sur le premier. Ok, il y a un PV et le dernier. Find the pain. Et bon. Donc, fin de ma phase de tir. Donc il va me rester ma phase de charge ici, mais si on récapitule un petit peu, les avions qui étaient ici ont réussi leur mission de sortir du coup le whirlwind qui était ici. Donc ça c'était vraiment le point très important de mon tour. Donc ça c'est bien. Ensuite j'ai réussi à faire du dommage quand même puisque j'ai tué 3 euh, vétérans dans une escouade, 4 dans une autre, 3 dans encore une autre et 2 dans une autre. Je vais vous laisser, euh, Père Castor, vous montrer un petit peu les escouades qui restent, puisque euh, première... c'est un peu flou. Non, c'est très clair. Ouais, première escouade ici, qui est encore à l'effectif de 3. Une, une escouade à l'effectif de 2, qui est ici. Et on avait mis un bump tout à l'heure, mais ça a bougé, comme ça. Une, il, y a, il reste un survivant ici, qui est le sergent, euh, d'une escouade qui a pris euh, un peu tarif, qui en a pris 4. Et puis, euh, puis l'escouade qui en a pris 2. Euh, il y a un bonhomme qui est tout seul ici oui, aussi, c'est celui, il y a celui qui avait la malédiction. Celui-là, on en a parlé, et celle-ci, elle a perdu mmh. que, deux, euh, que deux effectifs. Donc voilà, un tour euh, assez efficace. Je oui, oui, j'ai sais... eu, eu pas mal de réussites, je pense pas mal. Je, je pense que, que c'est un tour qui est, qui est satisfaisant parce que j'ai réussi à, à limiter un petit peu euh, l'impact de, des petites escouades, puisque maintenant les escouades vont être un petit peu plus petites. Elles ont entre, euh, entre 5, mais bon, je vais faire en sorte qu'il en reste plus 5 dans celle qui est encore complète, mais il reste plutôt des petites escouades, donc euh, ça, ça m'est plutôt favorable. Donc, pour ma charge, je vais déclarer cette unité-ci de 3, cette unité-ci de 2 et cette unité-ci de 2. Et en fait, puisque euh, je ne peux pas voler à travers le bâtiment, je vais être obligé également de déclarer ces blade guards-là, puisque je vais passer dans leur 1 pouce ici. Donc l'objectif de la manœuvre va être de faire en sorte d'engager les vétérans ici. Je vais engager aussi les blade guards et je vais faire en sorte du coup au moment de mon mouvement de piline de sortir de la portée d'engagement des blade guards pour faire en sorte qu'ils ne me tapent pas. Et donc euh, voilà, l'objectif c'est de faire une charge à, à 5. Donc charge à 5, ça fait 7. Donc on est large. Je vous retrouve quand j'ai fait le mouvement comme on avait dit, du coup, j'ai chargé les trois unités de vétérans, donc les deux ici, les trois devant, les deux ici. Et j'ai également chargé les blade guards pour rendre ma charge légale puisque l'espace ici était inférieur à euh, la taille de mon socle. Et donc, j'étais obligé de passer dans les 1 pouces des blade guards. Vu que je vole, je pouvais passer par-dessus le vétéran. Et donc, à mon piline, j'étais donc à 1 pouce de celui-ci avec cette moto-là et je m'en suis éloigné en me rapprochant du vétéran duquel j'étais le plus proche. Donc, euh, pour m'assurer un petit peu euh, tout ça, parce que c'est quand même un peu just, il y a quand même pas mal de figurines à tuer et moi, j'ai pas euh, trop d'attaques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir faire des dents suprêmes. Je ne peux pas le récupérer puisque je l'ai déjà fait à ce tour-ci. Et euh, donc, je vais mettre deux figurines dans les deux ici, quatre figurines dans celle du milieu et deux figurines dans celle d'à côté. Donc, c'est parti. Donc, je vais mettre deux figurines qui vont faire donc six attaques Merci. sur celles qui sont là. Donc c'est sur du 3 plus reroll D1, il y a une attaque supplémentaire, il y a donc une attaque supplémentaire à 3 plus reroll D1, ça touche, et ensuite c'est force 6, donc c'est sur du 3 plus, et donc ça fait 4 sauvegardes invulnérables. Je vais les jeter une par une, parce que j'ai qu'un bouclier, sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder, et sauvegarder, il est facile ce jeu. Ensuite, l'escouade de 4 va donc envoyer euh, tout sur euh, l'escouade de 3. Le sergent, je vais le mettre en noir, il a une attaque de plus et il tape à force 8. C'est sur du 3 plus reroll des 1. Les 6 du coup, je ferai deux attaques supplémentaires. Donc j'ai une attaque noire et une attaque rouge, ça valait le coup. Et ensuite c'est sur du 3 et sur du 2 pour les noirs. C'est pas terrible. Donc, tu as 5 sauvegardes invulnérables sur les squads de 3. Les 4 motos qui, ont été, qui étaient là à taper sur les 3 vétérans, elles ont tué les 3. Et ensuite, il me reste donc les 2 motos du côté qui vont taper sur les 2 vétérans ici. Donc, c'est toujours sur du 3+, Reroll D1. Bien heureusement, je fais une attaque supplémentaire qui touche et ça blesse sur du 3+. Et eh bien c'est full bless. Là, il n'y a plus que des boucliers. C'est parti. 4, plus. non. no Pain, le premier, non. Le deuxième. Bon, ils sont morts quand même. Oui. Donc à la fin de ma consolidation, euh, mes motos du coup ont réussi à tuer les deux vétérans ici, les trois vétérans ici. Par contre, on n'a pas réussi à tuer les deux vétérans ici. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rapproché ici des blade guards en restant à plus d'un pouce 2 pour essayer de faire en sorte de limiter leur impact au mouvement et euh, du coup bah maintenant il va rester sa riposte donc euh, il va pouvoir taper avec ses deux vétérans et vu que moi j'ai quand même franchement envie de rester en vie et bah, je vais payer deux points de commandement pour qu'il ait moins un pour me toucher et donc je passe à cinq points de commandement très bien, donc, moi je vais euh, pile in ici pour me rapprocher mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt je tape avec deux mecs dont un sergent donc je vais avoir neuf attaques de griffes et une attaque d'épée le sergent n'a pas de bouclier, il a une épée à la place. Donc je vais toucher sur du 4 reroll tout, puisque vous vous souvenez, j'avais cast le litanie de la haine en prévision de l'agression de Bisu. Hop, ça c'est mes touches. Et je vais blesser sur du 4 reroll, sauf le dédoir qui est l'épée, qui ne reroll pas. Comme ça c'est réglé. Et les autres touches du, du premier coup, donc ça fera 6 blessures, moins 2 dommage 1. Donc mes 6 blessures qui sont du coup sur ma 5 plus, puisque j'ai une 3 plus de base. Et euh, j'attribue d'abord sur les motos qui sont en latéralité ici. Donc ça fait deux motos, deux motos et ça tombe bien, j'avais mis ça sur deux motos. Et donc euh, ça de morale, à fin de mon tour, il va pouvoir faire son moral sur son, sur son bonhomme isolé. Donc concrètement, j'ai perdu euh, deux escouades de 5 nets, 4 dans une escouade et 3 dans une autre. Donc ça, ça pique un peu, l'escouade a perdu 4. Bien sûr, sur un 6, elle partait, c'est ma grande spéciale, le moral des élites, ça ne marche pas chez les marines, donc elle part. Et euh, l'escouade qui en a perdu 3 ne peut pas partir, Donc, euh, puisqu'elle a 9 de morale, tout simplement. Tant mieux. Euh, ça, ça pique comme tour, parce donc, que c'est plus de 700 points d'armée qui sont partis à peu près, il y a, il y a 100 points de whirlwind et, et 600 points de vétérans. Ouais, si si tu... on regarde quand même, c'est un bon tour, c'était exactement ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai réussi à, à concentrer ma létalité au centre. Si vous regardez maintenant euh, dans ces mouvements, ça va être un petit peu plus compliqué parce que forcément les blade guards vont être obligés d'ignorer un petit peu euh, mes, mes motos et donc de faire un détour. Donc ça, ça va être un petit peu embêtant pour lui. Il y a aussi les avions qui sont à gérer derrière et il n'a plus qu'ici une seule unité et puis l'autre ici qui pourra aller les gêner, mais il ne va pas pouvoir être partout. Donc euh, c'est un bon tour, c'était c'était exactement ce que je voulais oui. faire. Donc euh, donc à la fin de mon tour, si on fait un point au scoring du coup, euh, donc moi j'avais engagé sur tous les fronts. Donc euh, j'ai mis un avion de chaque côté ici, j'ai mes vengeurs qui sont ici et le reste de mon armée qui est là. Donc ça fait trois points sur euh, engagé sur tous les fronts. J'ai euh, cible prioritaire, donc ça fait trois points supplémentaires également. Et euh, j'ai pas fait mon interrogation mentale pour l'instant, c'était un peu trop compliqué. Les persos étaient encore un peu loin. Donc euh, bah maintenant euh, à, à per Castor de vous présenter euh, ses, ses points, donc ça moi donc six points ça me faire. fait donc 6 points pour moi. 6 points pour toi, moi j'ai marqué, on l'a dit tout à l'heure, euh, la domination, donc c'est l'emprise, le, euh, euh, j'ai marqué priority target et là à la fin du, du round, ben, malheureusement j'ai fui comme un pleutre sur un 6, il n'y a que le 6, donc je ne prends pas le point de euh, serment, euh, loser. loser, du serment, mais je prends les deux points, euh, de je me suis maintenu au centre avec une unité et donc ça me fait 8. Voilà, donc début du deuxième tour, l'objectif euh, c'était pas de ramasser autant à l'attrition, mais au moins euh, les objectifs de contrôle map sont atteints. Il y a 15 points de primaire qui vont être marqués. Et je suis en position, on verra dans, dans le plan que je vous préciserai tout à l'heure, d'éteindre beaucoup de primaires chez mon adversaire. Donc si je marque un delta de 10 ou de 15 déjà aux primaires dès ce tour-là, c'est Kem Bonard. Donc je suis en phase de la commandement, je regagne un PC. Je vais payer 2 PC en revanche pour doper en euh, doctrine d'assaut. Euh, L'escouade qui est ici, qui est complète, qui va revenir en arrière pour sécuriser ce point-là et déglinguer ce, ce, ce, cet avion. Je ne sais pas si ce sera vraiment suffisant parce que. Et je vais essayer de reprendre tout de suite ses points de commandement. Je le coupe pendant qu'il fait des maths. Non. Je vais jeter mes litanie. Je vais jeter mes litanie. Le plus en wound Il passe pas le plus de cast, le plus de charge passe. Maintenant, on va passer en phase de mouvement. Voilà, donc comme on l'a dit, euh, on a commencé par ramener les vanguardes énervés euh, en menace de cet avion ici. Donc, on va espérer que ça suffira pour s'en occuper. Ensuite, on a fait euh, Advance, les blade guard, qui fait une jolie Advance à 6, 5 enfin, plus un 6 et qui se place donc à 8 de ces Psycheurs, plus 2 à la charge, du coup 6 de Psycheurs en charge. Euh, on a également ramené le, cha le champion qui va donner les rerolls des charges, FEP des escouades qui étaient en réserve à 6 pas pour avoir la reroll et ils vont charger à 9 rerolls. Du coup, euh, 3D garde les deux meilleurs, probablement. Je, suis, je, je verrai comment j'utilise mes ressources parce que du coup, ils n'auront pas de bonus. Celui-ci a foncé dans la pampa en espérant euh, organiser euh, du grabuge ici euh, en cliquant tout ici. Une escouade de 2, qui est redevenue une escouade de 3 après avoir été soignée par l'apothicaire, vient contester et menacer cette, cette, cet objectif-là. Une escouade de Guard a juste avancé pour s'occuper des motos accompagnées de Corsaro. Euh, et l'autre escouade de Bledgarde qui était derrière a pris position sur la, les deux objectifs et se repositionnera après avoir généré une charge également pour venir à l'aide des copains. Donc voilà, maintenant on va regarder ce que donne ce tour. Normalement, les charges devraient bien se passer, il y en a au moins, au moins deux il devrait bien se passer. Il faudra que je décide si j'utilise la ressource 3 des gardes les deux meilleurs pour celle-ci à 9, qui est à mon avis nettement moins euh, décisive que celle-ci. Donc je pense que je vais faire une 9 reroll native ici et ici je ferai une 6 reroll garde les deux meilleurs. Euh, voilà. C'est le champion hein, qui te fait reroll la charge. Oui. La phase de tir, il y a quelques tirs, donc on l'a fait hors cadre et on vous en reparle après. Donc, lutte les, les tir, comme convenu, euh, n'a pas fait grand-chose, seulement deux PV à l'exarc, euh, un avec le piaf de Corsaro et puis un au pistolet. Ce n'était pas le plus important. Le plus important, ce sera les charges désormais, donc on va y aller. Je vais payer un PC pour que la première charge que je réalise soit 2D, 3D garde les deux meilleurs. Est-ce que je récupère le PC Je crois que tu l'as déjà récupéré non. sur le deuxième round, je crois, non, non. j'en ai récupéré un qu'un depuis le début. Du coup, je vais euh, utiliser cette, euh, cette charge sur la charge des blés de garde qui vont déclarer en charge les deux euh, Psyker. Et c'est parti, 3 dégâts des deux meilleurs, charge à 6, reroll. Donc ça fera une charge, celle-ci va être cassée. On fera donc une charge à 7 plus 2, 9. Donc tu as déclaré les deux, hein. Et les deux, ça roule. Eux, ils vont charger à 9 normalement, euh, parce qu'il n'y a pas de bonus. Mais ils rirol les charges, donc charge que sur celui-là. Non, mais ça re-roll nativement. Et non, ils vont rester là, c'est pas si mal non plus. Ensuite, lui... Va charger ici à 5 sur les, euh, les coquins qui sont ici, les, les, les Reapers. Donc c'est une charge à, à 3. <rire> Formidable. Non, c'est à 4. Ah non, t'es à 5, j'ai rien dit. 3. Donc ça fait 5. Ici, engagé. On a d'autres charges. Là-bas, on a une charge quasiment automatique les 3 Vanguard vont charger les, euh, les rangers, là où je sais plus quoi, les, les troupes. Attends, je vais juste réfléchir parce que je vais overwatch à 5. J'ai un peu de PA. Non, vas-y. Mm -hmm. OK. Donc, c'est 6 plus 1, 7 parce qu'il y a le, la plume of planes runner à côté. Ensuite, j'éclaire la charge des blade guards qui sont ici, là, les 5 blade guards sur les motos. Donc, ça fait une charge à 9. Je plus de, de donc c'est reste une charge à 9. Donc j'ai pas de raison de ne pas faire le tour ici pour commencer à me rapprocher de mon ami. Ensuite, je vais faire une charge des 5 blade gardes qui sont là sur la même escouade. Juste pour les repositionner. Voilà. Corsaro va charger également. Il n'a pas vocation à charger beaucoup plus loin. D'ailleurs, peut-être. Euh, il va quand même jeter le dé 12. Formidable. Il va venir ici. Oui. Pas tout à fait utile et l'apothicaire va vouloir se replacer donc il va déclarer une charge aussi. 7, donc 8. Il a vraiment envie de crever en fait cet apothicaire. Oui. Ensuite il y a la charge des vanguardes ici sur l'avion. Ici ils vont évidemment sans problème pour le joueur français. Et, et je pense que je vais payer un Ils sont 5. Hein ils sont 5. Ouais, je pense que ça coûte pas grand chose. 4. Je vais le tenter. Donc est-ce que je récupère mon point de com Non. Et je vais faire donc mon tir de contrecharge avec l'avion là-bas. Mm -hmm. Sur du 6, reroll d'un dé. Ça fait deux touches. Et ça, c'est sur du 2 et ça c'est sur du 3. Et je reroll tout puisque euh, il est.. Euh, il vole. Il vole. Donc ça, ça blesse. Et ça c'est à 2, et ça blesse aussi. Donc, euh, le, le dommage D3, sauvegardé, le dommage 3, pas sauvegardé. Combien de PC Je n'ai deux. 2 Je vais le laisser mourir. Ok. Euh, non, c'était un D3 qui, qui est mort. Un, non, c'était un 3 flat. C'était un 3 Ouais. Ok. Je vais attaquer par les blés de garde qui sont là parce que même si c'est force 3 et que c'est un peu de la boue quand ça a pas chargé les motos. Je suis placé de sorte que ça va le titiller si jamais je lui laisse une interruption ici. Donc je vais commencer par les blés de garde qui vont faire 21 attaques. à 3, trois les as jusqu'à Corsaro. Donc il y a des as quand même. Merci mon capitaine. 3, rerolls les as. On enlève les deux il y a beaucoup, et qui vont blesser à 2 parce que c'est force 5 et que j'ai plus en bless. Voilà. Donc ça, c'est PA-3 sur du 6+, ils sont morts contre toute attente. Tout le monde est très étonné, en effet. Je donc là, consolider. on illustre parfaitement la logique du trade. Je trade, donc je fais un échange entre mes motos et, euh, et les vétérans que j'ai tués à la phase précédente, donc euh, j'ai aussi euh, pénalisé un petit peu mon adversaire euh, sur son mouvement avec euh, ses différents blade guards, donc bon, c'était un, un échange qui était intéressant à mon sens. Donc, maintenant que mes motos sont mortes, ce que je vais faire moi, c'est que je vais intercepter ici avec mes dark creeper pour faire en sorte de mettre au contact mes Dark Creeper de son chaplain pour essayer de limiter son impact et de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux mais qu'il n'y ait qu'une seule véhicule qui soit impacté par la capacité du chaplain qui est empêché de désengager sur un 4+. Donc je paye mes deux points de commandement. Je passe à deux. J'essaie de les récupérer avec mon autarque. Je n'en récupère pas. Et donc, je vais me rapprocher de ce monsieur et lui faire... Rien. Deux attaques. Sur du 3+, plus, reroll des 1. Et sur du 5+, plus, eh je vais faire absolument rien. Non, si, j'ai une reroll de bless parce que je suis... master euh, crafter. C'est tout à fait ça. bien. Et ça fait toujours rien. C'est bien, c'est bien. Et je rends la main à mon adversaire. Je vais enchaîner directement moi avec le corps à corps de ce chaplain qui va taper les euh, Dark Reapers. 5 touches, sur du 2... 3 blesses. Est-ce que je rirole Non, je rirole pas. Donc, vu qu'on a PA-1, j'ai une sauvegarde à 3 de base. Donc, je passe à 4 plus. Euh, donc, euh, je vais les faire euh, bah, tout ensemble. De toute façon. Euh, non, je vais d'abord commencer par les deux qui ont un PV. Donc, je ne mets pas sur mon, mon EXARC, Et maintenant, je mets sur mon EXARC qui a 2 PV une 4 plus. Je vais la rirole avec un point de commandement. Est-ce que je récupère mon point de commandement Enfin. Et la 4 plus de mon EXARC, Toujours pas. C'est quand même un sketch ça. Est-ce que vous sentez mon adversaire faire de l'huile Donc là, l'intérêt qu'il avait d'interrompre, c'était euh, vraiment de, de, de flinguer la stratégie de clic et peut-être de snare, euh, c'est-à-dire d'empêcher de, de, le fallback au prochain tour, que j'avais mis en place ici. Donc il paye deux PC, évidemment, non pas pour faire des dommages à mon, à mon, à mon, à mon chaplin mais plutôt pour empêcher le, le, la vertu tactique du mouvement plutôt que l'attrition donc là euh, c'est raté malheureusement pour lui donc je conso de 6 j'aurais pu essayer de euh, l'idée de 6 de plus des 6 et sur un 3 j'aurais engagé les deux je choisis de ne pas le faire je conso de 6 et je vais me mettre à 6 de E comme ça je transfère ma litanie de piline énervée de 6 et conso énervé de 6 voilà donc là maintenant on va faire ce corps à corps là voilà, donc là, ici, cette escouade désormais piline de 6 et consonne 6. Donc, moi, mon envie, c'est d'en mettre un maximum sur cet objectif tout en ayant une létalité maximale sur eux. Euh, et le cas échéant, euh, éventuellement, j'ai envie de venir me rapprocher de, de cette unité-là pour euh, peut-être me loquer, enfin, faire chier. Toujours, toujours faire chier, c'est très important. Donc, euh, j'observe euh, que lui est à 4,5, donc 5 quasiment de lui. Donc, je peux terminer après un mouvement de 6 à 5. J'observe que lui est à 2, donc il peut terminer à 2 de lui. C'est ce qui va se passer. Je vais terminer à 2 de mon adversaire ici. Lui va venir se mettre ici parce qu'il se rapproche toujours de cette unité-là. Lui se rapproche toujours de cette unité-là. Et lui bouge de 6, il va toujours se rapprocher de celle-ci. On a dit qu'il était à 3, donc je peux me mettre jusqu'à 3. Je vais me mettre ici. Et je, serai, je soutiendrai cette, cette unité-là qui va venir ici parce que je rappelle que je bouge de 6. Voilà, donc s'il y a un enjeu euh, de micro-gestion et euh, d'attribution de, de létalité conjuguée, puisque euh, si j'arrive à tuer les deux motos qui sont ici, puisque je piline qu'on saute de 6, je vais pouvoir venir impacter euh, les reapers, me loquer sur ce farcir, enfin sur ce, ce warlock, et bref, euh, foutre un joyeux bordel. Donc, euh, avant de commencer les attributions, je fais les calculs. Je me rends compte qu'il faut en moyenne 9 attaques pour tuer... Euh, le warlock et euh, que les euh, 12 attaques qui suivent permettent de tuer euh, le, le farcire sauf que c'est en moyenne c'est à dire que je suis pile poil au, mo au dommage moyen que ça euh, qui sont égaux au PV de l'adversaire si vous êtes égaux pile poil au dommage moyen ça veut dire que vous avez une chance sur deux de le tuer donc, si vous avez une chance sur deux de tuer euh, le personnage A et une chance sur deux de tuer le personnage B vous avez une chance sur quatre de tuer les deux persos donc ça c'est pas quelque chose qui me satisfait comme euh, euh, comme situation parce que j'ai aussi une chance sur quatre de n'en tuer aucun et deux chances sur quatre euh, de ne pas arriver à faire mon objectif donc dans, en gros j'ai trois chances sur quatre de ne pas être satisfait donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 17 attaques sur le farcir et je vais en mettre seulement 4 sur le warlock en tentant euh, la chance parce que 17 ça sera à mon avis largement suffisant pour tuer le farcir et avec quatre attaques comme c'est des dommages 2 euh, et que c'est de l'indu à 4 on peut aussi avoir le beurre et l'argent du beurre j'ai pas besoin de mettre les 21 d'attaque sur le farcière pour être sûr de, le être sûr de le tuer. Et à ça, mon adversaire me dit qu'il va payer 2 PC pour. deux derniers PC pour mettre moins 1 dommage, moins 1 hit au ah, farcière. il n'y a, a pas de zéro. Ah, c'est dur. Donc on est parti. Je vais commencer par le Warlock. Il ne peut plus reroll. C'est parti. Donc ça, vous voyez, il sera vivant quoi qu'il arrive. Sur du 3, une blessure. 4 plus invulnérable. Rien du tout, il s'en fout. Bon, maintenant le farcir. Sur du 4, puisqu'il m'a mis moins 1 hit, on enlève les 3, les 2 PC pour 2 d de moins. C'est bien. Sur du 3 à nouveau. Ça, c'est mieux. Oh la chatte. Non, c'est du c stat. Hein. J'en ai levé 4. 1, le 2, seconde. 3, 4, 5, 6, si 7. Si tu 3, il est mort. C'est exactement ça. Donc, il est mort. Voilà. Le farcir est mort, donc ça enlève quand même une source importante de létalité puisque le farcir donne le doom, et le doom c'est ce sur quoi repose le combo de destruction du euh, des euh, je vais y arriver euh, des spinners, des spinners puisque ont euh, euh, quasiment full reroll des touches et avec, avec le doom tu as full reroll des blesses et tu as la possibilité de reroll même les blesses qui euh, ont réussi à blesser si tu cherches par exemple à faire les 6 pour avoir de la pa euh, supplémentaire. Donc ça c'est réglé, maintenant je vais faire mon piline de 6, qui va être limité parce que euh, je suis obligé de rester là, donc ce que je vais faire c'est que je vais engager lui, je l'avais dit à mon adversaire avant, mmh. euh, Paf, lui qui est à 2 va rester là, lui il va être soclé, lui il va se mettre là, 3, enfin lui il va, il va intervertir ici, et lui il va se bouger, il était à 2, il n'a pas le droit de s'éloigner, donc il doit rester à 2, donc on va rester comme ceci. Okay. Voilà, euh, voilà comment ça se passe. On va passer aux autres corps à corps. Il y en a un dernier qui est là bas, enfin un avant dernier qui est là bas. Il y a trois vétérans qui vont s'occuper euh, de cinq petits euh, oreilles euh, mignons. Allez, Donc, un, deux, trois, quatre. Tout pile. Je me repositionne, sans euh, même si je vais toucher la footprint. Je m'en fous. De toute façon, celle ci est opaque. Dernier close euh, de ce tour, l'avion. Euh, il a réussi avec une Overwatch euh, à m'en tuer un, euh, donc euh, je suis en létalité un peu réduite, mais il avait prévu de mettre moins un au dommage, euh, moins un tweet qu'il a mis sur son farcir, hein. bêtement, parce qu'il ouais, est mort quand même. il a chaté. Non, non. 1, 2. En statistique, c'était une chance sur deux trois, de le tuer avec moins oui, un hit. Hein. Oui, oui, oui, oui. oui, oui. T'as raison. En fait, t'as raison. Donc, euh, quatre, quatre mecs, le sergent et il y a une épée. Donc on est parti sur du 3, allez les gars, c'est mauvais, il y a juste un qui était dedans mais pas les autres, très mauvais même, et sur du 5 reroll. on y va, on y va, on y va, on y croit, c'est pas si mal, c'est même très fort, ça va reroll. allez, allez, allez, ouais. allez. non pas le blanc, pas le blanc, et donc euh, ça fait tout ça, euh, on, là on va chercher les 6 pour bizu. non et... j'ai une 5 plus invulnérable, c'est celui-là qui a 5 plus 1 vu bah, Regarde le petit aileron sur le dos. Ah oui, c'est l'aileron, on dit. Putain, t'as une 5 plus 1 vue. Je pas fait cette stat. Mais tu m'aides, donc il meurt. Je te remercie. Allez, tu dégages. Oh là là là là là là là. Et, et j'explose pas. Faut bien que quand je m'y mets aussi, euh, tu, tu en es pour ton argent. Donc là, j'ai pu activer le soigneur et le, le, le chef d'armée Corsaro pour bouger de 6, puisqu'ils avaient chargé. Donc je peux faire piline, conso, même si j'ai plus d'adversaires en contact. Et je les ai repositionnés. Pour donner les fils pain à mes unités et puis pour préparer Corsaro euh, à euh, tenir le reste à de la game. lutte finale. Voilà. voilà, fin du tour. Donc, fin du tour, il euh, n'y a, a, a pas de morale. À... en pas en du fin du tour, tu dois tu dois riposter avec ton Warlock. Tout à moi. fait. Deux attaques à 3, une beau. touche, blesse à 2. Donc, un dommage des 3. C'est sauvegardé, dommage. C'était sans PA. Voilà, euh, donc euh, c'est terminé pour moi le tour. Je fais objectif prioritaire. Tout à fait. Je fais euh, domination donc, euh, en prise. Et euh, j'occupe le terrain au milieu. Je n'ai pas fallback ce tour-ci. Si j'ai fallback, si, j'ai fallback. fallback donc motos. je ne pourrai pas marquer le point de fallback ou euh, moral. Donc j'ai fallback. Mais j'ai tué un personnage. Donc je vais marquer un point. Donc euh, je sais que j'ai déjà un point de sûr. Et si Bisu ne sort pas euh, ce qui se passe au centre, j'ai franchement des doutes sur le fait que ce soit sa priorité. Ça sera aussi deux points. Donc début de mon tour, réapparition d'un point de commandement. Mais je tiens à féliciter. Pour zéro point, point de primaire. Bon, bravo. Après bon, mon adversaire euh, m'a agressé, donc c'était logique. Maintenant on va voir si euh, l'exposition euh, que ça a créé euh, me permet de riposter un petit peu. On va voir. Il y a quelques petites choses qui se sont passées juste, juste plutôt en sa faveur. C'était le cas au tour 1, hein. donc bon, ça s'équilibre un petit peu. On mmh. va voir ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait là. Mon avion, comme j'ai dit, je l'ai rapatrié ici, toujours dans l'objectif de faire en sorte de limiter l'impact de cette escouade de blade guard ici. J'ai ensuite fait bouger mes véhicules pour faire un écran avec mes véhicules parce qu'en ce moment, ça ne va pas être la base de ma létalité. Ma létalité, elle est là. Il va falloir que je la conserve encore un petit peu. Donc, l'objectif, ça va être donc de tuer cette escouade de vétérans au tir, de tuer cette escouade de blade guard au tir au euh, oh, close pardon d'essayer du coup aussi de tuer euh, le chaplain ici avec mon escouade de shining spear et donc le but étant donc d'avoir cette escouade décédée, cette escouade décédée celle-ci aussi de faire en sorte que celle-ci n'ait des choses pas trop juteuses à charger les trois petits bonhommes qui sont ici et euh, d'utiliser du coup euh, en phase psychique mon sort qui dit que je divise par deux le mouvement et la charge de cette unité là c'est l'objectif. Donc, on va voir si ça passe. Donc, phase psychique, je vais commencer donc par mon Warlock qui est ici, qui va tenter de mettre moins –1 à la sauvegarde sur l'escouade qui est juste en face. Donc, ça passe sur du 7. Ça ne passe pas. Hum. Là, euh, le joueur français euh, est en train de douter. Je vais utiliser ma reroll que je viens de récupérer en point de commandement pour faire 7. Ça ne passe toujours pas. Et ensuite, l'autre va donc tenter de diviser par deux le mouvement de cette escouade-là. C'est sur du 7 aussi. Ça Pardon. fait 11. Là, c'est facile. Donc, ils ont le mouvement divisé par 2 et la charge également. On passe en phase de tir. Donc, en phase de tir, les choses qui sont certaines... Ce sont mes Dark Reapers ici qui vont tout envoyer dans les squads de vétérans qui est juste devant. Donc mes 4 tirs de dommage 2, puisque je vais tirer avec le profil force 5 dommage 2. Je reroll les 1 avec mon autark. Et ensuite je suis Z3, reroll d'un dé. Ça fait 3 sauvegardes APA-2. 3 sauvegardes APA-2. Tu ignores les couverts j'imagine. Tout à fait. Donc je mets ça sur des boucliers. Et j'ai deux morts. Ensuite, je vais faire mes 2 d6 tirs oh, hors ligne de vue. Ça mmh. fait 7 tirs. C'est la statistique. Je suis en position défavorable. Je vais tenter d'augmenter mon nombre de tirs. Ça fait 6. C'est sur du 3 ⁇ reroll d'un dé. Et sur du 4 ⁇ Et je ne rerolle pas de dé cette fois-ci. Donc toujours sur du 4. Appelé. Donc, la totalité des tirs de Shining Spear dans le Chaplin. Donc, tout est sur du 3+, plus Reroll D1. Les noirs touchent à peu près bien. Et c'est sur du 5 et sur du Ça va, ça donc. se passe bien pour les, pour ça, les lances. Ça, ça c'est du dommage 2. Okay. Et ça, c'est 4 sur plus 1 sauvegarde de base. 4 PV. Roll 1. Non, je ne suis pas c'est PC. Un PC. Mm -hmm. Et donc, tu as perdu 4 PV et tu as ça en plus. Ça, c'est 3 plus. 1 PV. Et ça, c'est sur ton vue. 4 plus. 3, donc, 3 PV, ça fait donc 7 euh, PV. J'en ai perdu euh, 3 et, et. 4, 7, euh, donc tu es mort. C'est vrai, j'aurais dû garder mon, mon PC pour reroll un 3, quoique, non, tout juste. Je viens de faire mes tirs de catapulte shuriken d'Otark et de Night Spinner sur les vétérans. J'ai réussi à prélever un PV de vétéran, donc il y a un vétéran qui est décédé. Et maintenant, je tire au Doom Weaver avec mon Night Spinner sur la même escouade. Et donc, j'ai mes 9 tirs. Donc, ça fait 6 et 3-9, C'est sur du 3, reroll D1 et reroll d'un D. Donc je reroll les 1 et je n'ai pas besoin de reroll un D. Ça fait full touche et ça blesse sur du 3 plus. Les 6, j'aime bien les 6. Ça, tu prends et je reroll. Euh, non, non tu je reroll pas, pas de coup, blesse. Puisque tu as déjà reroll. Donc tout ça, c'est à 2 plus. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Donc l'avion qui fait tous ses tirs sur les bladeguards de devant qui sont malucés. Donc c'est sur du 2 reroll. Ça fait full touche et ça blesse à euh, 3, et 4, 3 et 2. 3 et 2, tout à fait. Je vais reroll un dé, donc ça, ça blesse, ça, ça blesse. Je vais reroll un jet de blessure ici avec mon Craft World. Et donc voilà, ça fait. Donc deux on va jouer dommages 3 en premier, j'imagine Tout à fait. Donc 4 plus 1 vu, un réussi, un raté. Fill no pain, 3 PV. Alors on réussit les 6, les amis, non Vous êtes toujours aussi nul Ok, et les deux, il y en a deux, c'est ça Deux des trois. Deux des trois mortels. Deux ratés aussi. Vas-y, premier de dommage. Deux, et donc je peux te mettre celui d'après aussi. Donc deux, puis trois. Cinq fil no pain. Alors là, on ne peut pas franchement compter sur eux, je pense. Ok, ça fait donc deux morts. Chez les blade guards, ici. Les deux des six de night spinner, ici, qui vont venir sur les vétérans qui sont cachés ici en dessous. Donc ça fait deux des six ça fait neuf. Ils sont morts. Et eh ben, t'achètes un peu là. Ça, ça fait du bien. Ouais. Tu dégages. Ça fait deux, deux tirs de Star Weaver qui ont vraiment. Euh, oui. Cliné ça, de façon un peu C'était intéressant. Oui, oui. Donc, euh, c'est la fin de ma phase de tir. Si on reprend un petit peu, on a réussi à nettoyer l'objectif ici. On a réussi à nettoyer les cinq Vanguard qui étaient ici. Et euh, on a réussi à tuer ici le chaplain. J'ai tué. Deux blade guard, mais c'est anecdotique parce que c'est comme si j'en avais tué qu'un puisqu'il va en faire revenir un ici. T'as-tu dit qu'on avait fini le tour là Non, j'ai fini ma phase ah, de tir. Pas. Le gars a perdu le sens commun. Donc, fini, ce quoi. qui est bien, c'est qu'on n'a plus du tout de vétérans à venir me gêner sur ce côté de ma plat. Les vétérans qui me gênent ne sont plus qu'ici. Ils sont plus que quatre et ils sont là. Donc, globalement, on peut dire qu'on a géré la menace vétéran. Maintenant, il faut qu'on gère, euh, qu gère les blade guard, donc euh, je vais aller sur ma phase de close. Donc, la charge ici de mes motos sur les blade guard, donc c'est une charge à 2 et je fais 3, c'est pas mal. Donc, ma charge a été réalisée, le peel -in également. Donc maintenant, je vais taper dans les blade guard, je laisse la priorité à mon adversaire. Je vais utiliser mon dernier point de commandement pour faire une transhumane. Puisque en réalité mon adversaire n'a pas mis assez de ressources pour clean les bladeguards, donc il va y avoir de la riposte. Et normalement, il ne devrait pas m'en tuer plus de deux en moyenne. Tiens, j'ai pas ouais. fait ma charge d'autarc. Eh bien fais ta charge d'autarc. Sur qui bah, Sur les blade guards. Il s'est mis juste okay. à côté pour les charger. Donc c'est <rire> deux actions Sur va, du 3, plus, reroll des 1. Vas-y. Quelques deux. Beaucoup de deux. C'est bien. Reroll D1. Encore un 2, c'est bien. Sur Et du 4 Sur du 4. Il y a pas mal de 4. Mais le transhuman n'est pas génial là. Tiens. Et donc, il m'a fait un 3 plus reroll plutôt qu'un 4 là. Bâtard. Bon. Sur du 4. Moi aussi je m'y mets ou pas Un mort, deux morts, trois un morts, mort. quatre morts. Là, tu vois oui. Tu vois que ça comptait qu'il fallait pas les faire en même temps. Quatre morts. Eh ben, t'as bien chaté. Hein deux fois la stat, bravo donc, eh ben, mon pauvre retard qui se retrouve au milieu de la pampa sans rien faire et ça va être à mon adversaire de riposter avec son blade guard qui reste qui est pas le sergent puisque le sergent servant. était de l'autre côté Donc je mets tout ça dans d'ailleurs Je mets tout ça dans les motos puisqu'il n'y a pas d'invue que j'ai envie de les, de les cogner hein. Donc ça m'en fait 4 Et ça va faire du coup 3 motos On est autour d'eux on est, On, est 2, ouais. On est à mon tour ouais. 2. Donc, donc, donc j'ai euh, fait, plus. Les plus. Donc, oui, ça fait ça deux achète, motos okay. et d'ailleurs, je vais l'attribuer sur mon EXARC comme ça, ça fait une moto. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que mes motos ont fait une belle phase de close, elles ont tué 4 blade guard. Donc, j'ai décidé de faire un lock sur son blade guard pour que, à sa phase, du coup, je puisse riposter en sachant qu'il ne pourra pas se désengager et me closer puisqu'il n'a plus de point de commandement. Et euh, mon autarc, du coup, malheureusement, ne pourra pas taper puisque bah, ils, ils ont fait trop mal les motos. Donc, je finis par mon warlock qui fait deux attaques, deux touches, blesse à deux. Et ben, bah, ça fait deux blessures pour des dommages des trois. Ton autarc, non. Mon exar, mon ah, warlock, blesse à deux. as fait deux touches, ok. Ok. Save bah, va deux. Sauvegarder. Donc morale. C'est la fin de mon tour. Si vous voulez me voir rater un jeu de morale à 6, comme, comme à chaque fois avec les élites de l'Empire, c'est maintenant, donc 6 sur 1, 6, je pars, voilà, bravo, la spéciale Félicitations pour le joueur français. C'est annoncé, c'est classique. Donc, à la fin de mon tour, euh, <rire> je, demander, je, je ne, ne fais pas d'engager de, sur tous les fronts parce que j'ai choisi de justement concentrer le front chez moi pour faire engager à tous les fronts au tour suivant, parce que euh, je ne peux pas me retrouver partout. Donc, euh, on va temporiser un petit peu de ce côté-là. J'ai réussi à faire quand même pas mal d'attrition. Donc, euh, maintenant, on va voir un petit peu comment il arrive à répondre, s'il décide de venir me rentrer dedans en sachant que j'ai encore du répondant, en sachant qu'il n'a plus la possibilité de, de tuer mon avion ici, qu'il va pouvoir un petit peu faire sa vie. Et euh, donc, voilà, je marque quand même mes trois points de direct assaut. Je vais surtout essayer de m'occuper de tes véhicules parce qu'ils font euh... des stats déliantes. Hein. Et, euh, et euh, on fera l'interrogation mentale au tour 3, tour 4, tour 5 et on essaiera de marquer 9 points de, de cette façon-là. Donc voilà, je laisse euh, la parole à mon adversaire. Bah, écoute, euh, finalement, le, les points de secondaire euh, euh, du serment euh, Marine sont marqués puisque j'ai Corsaro qui tient le centre ainsi qu'un autre personnage. Voilà, donc tour 3, euh, je marque à nouveau 15 points, donc euh, on est sur euh, un gros delta, au pire, euh, premier tour euh, deuxième tour pardon, j'ai marqué un delta de 15 points de primaire avec mon adversaire, au mieux il marquera 5 points ce tour-ci, on verra si j'arrive à lui annuler, pas sûr que ce soit vraiment faisable, donc euh, il y aura à nouveau un delta de 10 points qui s'opère, qui ces, ces véhicules ont on fait des stades d'attrition qui, euh, qui sont délirantes, parce que ça doit me tuer sur de la Ceva 2 à peu près, euh, euh, disons au maximum un vétéran en stat, et ça en a 3 et 3 euh, donc euh, c'est dur, là ce qui va se passer c'est que euh, je, vais, euh, je vais aller les quiller, hein. oui tu peux m'amener la couinette parce que c'est, mais c'est pas grave je te remercie, non mais là désormais puisqu'ils sont devant je vais euh, pas trop trop trop de, trop à réfléchir je vais en quiller deux, en toucher un autre il peut plus désengager tirer <coughs> puisqu'il a plus de pc donc euh, je vais éteindre la destruction de ces trois véhicules, il ne restera plus que l'attrition de ce véhicule-là et des spears. Les spears ne pourront pas gérer. Je vais faire un peu de micro-gestion pour qu'elles ne puissent pas gérer et mes personnages et les blade guards dans le même tour. Et puis on verra bien. Euh, on verra bien comment ça se passe. Voilà. Donc euh, phase de mouvement, j'ai essayé de ramener vers le combat mes vétérans. J'ai fait une advance of a faible pour aller tenir cet objectif-là, donc je les mets ici. Ils sont en menace. Je permets à tout le monde de quitter le centre. Je laisse l'apothicaire en contrôle et aussi à 6 pas du centre pour réaliser mon, mon secondaire. Je fais aller l'escouade qui a été limitée dans son mouvement, la restrain, euh, au maximum de ce qu'elle peut faire ici parce qu'elle n'a pas le droit d'être à moins d'un pas de, de, de ce véhicule là. Mais elle se met à 7 pas des motos et elle va essayer de charger à 7, donc à 6, les motos 6 rerolls. J'ai un PC, ça sera donc 6 rerolls 3D, garde les deux meilleurs. Euh, ensuite, je mets Corsaro à portée de déboîtage de Yonf, de, de, de tout ce qui se passe ici pour donner les plus en wound. Je mets le Champion pour donner la bulle de reroll, les charges à tout le monde. Euh, je mets les Blade Guards qui tenaient ces deux objectifs qui ont fait une, une Advance correct en position de charger ici. Donc ils vont essayer de péter le véhicule, cliquer un maximum de choses. Et si ce tour se passe bien, normalement on plie la game euh, parce qu'à la fin du tour, ça c'est mort. Ça c'est mort et ça, ça a pris tellement cher qu'il n'y a pas de retour possible et ça c'est cliqué. Du coup, il ne reste plus que l'avion et peut-être un autarque pour venir challenger un peu ce qui peut se passer en late game. Voilà, donc la phase de tir elle va être très rapide. Il n'y a que Corsaro qui va envoyer son piaf sur. Euh... Donc ça sera peut-être. Ce sera pas sur le moto, ça sera sur le, le... le Warlock. Tiens, voilà. Un PV, cas de PV, donc il n'a plus qu'un PV. Voilà. Phase de tir. Terminé. Donc voilà, on passe en phase de charge. J'ai besoin de fiabiliser une charge importante, c'est-à-dire qui plie la game et qui va casser ses, ses, euh, ses Spears. Donc j'utilise mon PC pour faire 3D, garde les deux meilleurs euh, pour charger à 6. Et moi j'essaie de reprendre le point de commandement. Bon, et j'arrive ben. pas. Donc j'ai jette 3D, c'est à 6 et c'est reroll. C'est 7, donc je ne vais pas le reroll. C'est réussi. C'est 7 plus 1, 8. En fait, il, il faut que je, dé, je déclare correctement les unités dans le passage pour m'assurer que je ne vais pas euh, finalement déclarer une unité derrière que je peux atteindre, mais avec un mouvement impossible, barré par des zones de contrôle. Donc je suis obligé de déclarer cette unité-là, qui est le spinner. Celle-ci, je ne peux pas la déclarer, tout simplement parce que c'est un, un aérodine. Je déclare le spinner pour pouvoir passer ici et annuler sa zone de contrôle. Et la question de Bizus, c'était est-ce que j'étais obligé de déclarer celui-ci La réponse est non. Et je déclare également lui, le Tark, parce qu'il n'y a pas de raison euh, de, se, de se faire du mal, de se faire plaisir. Hop, on est parti, je vais faire 8. Dans les autres charges, on a Corsaro qui va charger le véhicule qui est ici. Il n'a pas besoin de faire plus que 2, donc il va faire 5. Il va terminer à un pas de, de cet avion, parce qu'il ne peut, peut pas engager la zone d'engagement de l'aérodine. Les garde qui sont là vont charger. Je vais charger que lui, qui a une cinq, quatre, est une charge à 5, donc à 4, reroll. C'est une charge à 10. J'essaie avec lui de charger lui. Et je déclare lui aussi parce que sinon je ne peux pas passer. Donc c'est un mouvement de, je dirais, euh, 7 plus 1. Ouh. Donc à 6 rerolls. Ça fait 5, ça passe pas. Je rerolle. Ça fait 6, ça y va. Tac. Voilà. Ah, un pas ici. On va commencer la phase de close et je vais activer... En premier, les blades guards qui sont en position finale de piline qu'on a fait de façon anticipée pour regarder exactement de quoi il s'agissait et comment est-ce qu'on allait se débrouiller. Donc, on se retrouve avec ce blade garde là qui est au rez-de-chaussée qu'on joue à l'étage pour des raisons de, de, de commodité qui va de, de concavité. concavité qui va être soutenu par deux autres blades garde ici. C'est celui-ci et celui-ci qui sont euh, à l'orthogonale ici qui peuvent prendre les 0,5 pas de distance celui-ci étant en diagonale on a, on a considéré qu'il ne pouvait pas prendre les 0,5 et qu'il allait soutenir pour taper l'otarque euh, donc on y va je vais mettre 5 attaques sur l'otarque en 3 rerolls les as merci corsaro ok 4 attaques qui vont blesser sur du 2 puisque j'ai plus un bless. ça fait 4 blesses vulnérable à 4 ok <rire> ça fait donc 12 pv <rire> il est mort. Bon. Euh, les autres, donc j'ai 12 attaques, puisqu'ils sont 3, 1, 2 et 3. Sur du 3, il roule les as. Merci, Corsaro. Il y a une ratée. Et sur du 2 à nouveau, et tous les deux sont des morts, puisque c'est 3 dommages flats et p moins 4. Donc ça fait 11 morts. Donc j'ai conso euh, vers, vers lui pour essayer de contester l'objectif. Donc il y en a un qui est venu toucher son Warlock et un qui est venu mettre un pied sur l'objectif là. Donc effectivement on est deux contre deux. Donc l'objectif est contesté. Il a riposté, il a mis une grosse claque directement à euh, un, un blade guard qui a raté sa save à deux comme, comme une comme un zouave en fait. Et puis euh, D3, ça fait 3 dommages là. Donc un blade guard est parti. Et maintenant on va passer à Corsaro. Donc Corsaro qui va s'activer. Hop, qui va conso comme ceci qui va taper dans le seul mec qu'il a chargé, c'est-à-dire le night spinner il va faire 6 attaques, à 2, 2 petits As syndicaux, force 6 en du 7, il va blesser à 4, ça en fait 2, P à 4, dommage D3, plus 1, ça fera 4 PV, lamentablement, voilà. Ensuite, on va passer au reste. Ici, on avait regardé au moment de la, micro, de, de la charge et de la micro, qu'on n'avait aucun problème à venir rejoindre le corps à corps là, ici, Ici, en soutien, ici et puis ici. Donc, on a les 5 qui sont à portée de Corsaro et qui vont tabasser ce véhicule. Donc là, euh, normalement, autant vous dire que c'est euh, cuit pour sa face, on, va, on espère. Et 24 dommages et 6, 30 dommages. Voilà. Allez, on explose. <rire> ok, quand on en est rendu là. Et enfin, dernier close, euh, ça sera... Donc là, je vais terminer ma conso et tac, et tac dernier close, c'est mon champion 6 attaques sur du 2 3 as quand même on est sur un vrai champion, il n'est pas porté de corsaire, donc sur du 5, rien du tout voilà, donc fin des closes pour moi il a déjà riposté, il y a éventuellement les ripostes de véhicules, mais on, je pense qu'on peut se les épargner donc on a quand même un spinner qui a riposté sur le champion euh, qui n'a fait aucune blessure au spinner il touche à 6, il a fait 2 touches 2 blesses j'ai raté deux save à deux, donc le champion a perdu deux PV, C'est, je, je le vis mal. Euh... Et donc, ben, désormais, on va passer au tour de Bisutor. Et la ben, Queenette, euh, elle est où Elle est là. Pour ma part, j'ai marqué... pas marqué les dominations, c'était un choix d'essayer, en tout cas euh, en prise, un choix d'essayer de tenir le troisième objectif qui était dans sa zone. Je l'arrive tout juste à contester, j'en suis satisfait, mais du coup, ça ne ça fait pas le taf pour les trois points d'emprise. Ça lui enlève les cinq points de primaire. Donc en prise c'est 0, priority target donc si prioritaire c'est 3 et euh, j'ai déjà tué un personnage donc ça marquera un point pour le serment et il y a encore 3 points à devenir pour euh, à la fin du round sur le milieu et sur le, le moral et le fallback. Au début de mon tour, je gagne un point de commandement, je fais 0 de primaire et puis bah maintenant on va essayer de, de se sauver les miches un petit peu donc euh, on va faire une petite phase de mouvement et puis on va voir ce que ça donne. Phase de mouvement terminée, donc euh, là on est vraiment sur euh, la, de la bonne virilité, hein, je me barre de partout. On va essayer de sauver les points, donc on va faire de l'interro mental, on va faire des quarts, on va essayer de négativer un petit peu son primaire là, euh, en tuant lui, je vais faire en sorte qu'il ait plus qu'un seul objectif, donc euh, qu'il marque pas 15 points de primaire. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt pour la suite, mais euh, on va quand même euh, tenter de grappiller quelques points. Donc, on va commencer par ma phase psychique qui va être très rapide puisque je vais juste faire une interrogation mentale avec mon Warlock Skyrunner qui est juste ici sur l'apothicaire avant qu'il décède. L'apothicaire, bien sûr. Hein. Donc, l'interro mentale c'est réussi. Donc, je marque 3 points de victoire Ouh et c'est la fin euh, de ma phase psychique. Donc, on va tenter des mouvements désespérés. Donc, les Dark Reapers ici présents vont tirer les Blade Guard avec la force 8, dommage 3 et on va tenter de tuer l'apothicaire avec les tirs sans ligne de vue de mon exarc. Donc 2 des 6 tirs sur le monsieur. 9 c'est pas mal. Tu peux pas le reroll Non, ça va aller. Et un 9, c'est mmh, sur du 3, du 3 reroll d'un dé. Et ensuite sur du 4, reroll d'un dé. Eh ben, c'est joli. Heureusement, quand tu as cassé la gueule assez vite, parce que lui, Sur du 5. Ah Voilà. Une no pain Allez, va-t'en. Et je suis encore là. Un PV. Et maintenant, les deux tirs dommage 3 sur les Blade Guard, c'est sur du 3. Bravo. Tu as déjà rerollé euh, J'ai rerollé une touche, donc c'est bon. Et ensuite, on va finir la phase de tir avec l'avion. Donc. Mon avion ici va faire ce qu'il ne faut jamais faire, donc il va split, donc je vais faire deux tirs de force 6 ici et euh, la totalité des autres tirs vont aller sur les blade guards. C'est sur du 2+, reroll d'un dé, et sur du 2 et du 3, reroll d'un dé également. Donc ça c'est sur les blade guard J'ai utilisé la reroll de bless, mais pas de touche. Oui, plus. C'est sauvegardé, double 6, 4 plus aussi, t3. Est-ce que tu me mets une claque Oui, facile. Et ensuite, sur l'apothicaire. Okay. Donc, l'apothicaire qui prend. Donc, sur du 2, je rirole une touche. Mais <rire> je rirole pas de blesse par contre, c'est sur du 3. Moi aussi, je sais faire des double 6. C'est beau. Donc, double 6 aussi, moi, c'est ça C'est ça. Allez <rire> Et oui, il fallait faire une save à 6 deux fois. Il a dit hein, faut il ne faut jamais splitter, il ne faut jamais splitter Qu'est-ce que tu veux répondre à ça J'aurais une chose à dire sur cette fin de tour, c'est… Ah, Voilà. <rire> à toi. <rire> J'aime beaucoup. Donc, du coup, pour ma fin de tour, je fais deux points d'engager sur tous les fronts, puisque j'ai trois fronts. Je fais 3 points d'interrogation mentale et 3 points de cible prioritaire et oui. à toi. À moi, c'est chou. Et moi finalement, je vais me permettre de faire 10 points de primaire puisque comme il est split comme un zouave, ça va me porter donc à 40, à 40 points, ce qui fait que j'ai encore deux tours. On est quoi On est tour 4 Oui. Donc à ce tour-ci, si je veux maximer primaire, il me suffit de faire 5 points. Je pense que ça devrait aller. Euh, je vais essayer de terminer cette game en euh, euh, claquant cette bestiole-là qui est la seule destruction qui lui reste. Je vais venir cliquer et cliner un peu tout ce qui est là, cliquer ce qui est là et on n'en parlera plus. Puisque tu as encore un PC Oui. Donc moi aussi je récupère un PC. Euh, à la fin de son tour, on ne l'a pas donné mais j'ai marqué 4 points de, euh, de, de, de serment. Ouais. C'est drôle parce que du coup je n'aurais marqué que 2 sinon. Et je marque 4 points parce que je n'ai pas fallback. Et, pas, euh, et je n'ai pas euh, raté de test de morale. Ça, c'est quand même à noter. Un point. Un point parce que j'ai tué un personnage. Et deux points, puisque je suis resté au centre vaillamment avec mon, euh, mon soigneur. Donc, le tir d'absence de respect ici. Sur du 3, j'ai envie de reroll ça. Sur du 3, putain, je vais le reroll. Je ne le reroll pas. On garde le respect. Enfin, euh, il enfin, n'y a rien d'autre en tir, puisque tout ça, Advance et Corsaro ne peut pas envoyer son piaf sur les véhicules, donc on va faire la charge. C'est un peu faible au tir quand même ton armée. Hein c'est un peu faible au tir, on est d'accord, ça ne va pas empêcher de te casser la bouche. On passe aux phases de charge. Euh, je pourrais avoir envie d'utiliser un PC pour charger à 3D et être sûr que, voilà, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc je vais, faire ma... je vais utiliser mon PC, charger à 3D, garde les deux meilleurs. Je vais déclarer d'abord la charge de mes blés de garde sur ça et ça. 3D garde les deux meilleurs, ça fait 7, je pense que ce sera suffisant. Ok, lui va charger ici, je crois que c'est une charge à 6, mais elle est Donc là, il fait un gros 7, c'est au calme les deux évidemment, paf, il se met là, tac. Ensuite, les vétérans qui sont là vont charger l'avion, ça c'est auto, 10, et Corsaro va charger le… Alors attends, juste avant de faire le truc auto, moi, je vais utiliser un point de com, il sait faire des overwatch cet avion, donc bah, il va montrer qu'il voilà, n'est pas là pour photocopier du sable. Bravo je trouve que tu as bien fait d'annoncer ça merci donc euh, excusez-moi pour cette interlude publicitaire euh, Corsaro va charger le véhicule qui est ici il va faire 8, c'est très bien pas besoin d'en faire autant il va se replacer ici à un pas pour donner sa bulle à 6 et eux ils vont se placer comme il se doit peut-être qu'il y en a un qui Non, je... Oui, probablement qu'il y en a un qui ne tapera pas mais plus en wound c'est trop précieux pour qu'on ne le prenne pas et ici fin de, on fait les charges donc je vais charger les deux avec eux voilà, Pim et Pim. Commencez par le champion qui a envie de se venger de ce, de ce qui s'est passé il se sent un peu humilié donc il va mettre ses six attaques dans le Warlock un Warlock. Six attaques donc comme c'est un personnage il full reroll les hits et les wounds donc full touche sur du 2 plus reroll Wound. C'est dommage 3. Si t'auras une, t'es mort. Voilà. Donc, t'as quand même pris 9 PV. Voilà. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Ce que tout le monde attendait. <rire> Sur une de plus, je mets des trois mortels au champion. Et... Des trois mortels au champion. Allez, tu t'en vas. Il est mort. Bravo. Comment est... Sur une de un plus. plus C'est ma gemme. Et je vais revivre. Ah ouais C'est bon ça. Tu m'as tué mon champion. Ouais. Sur un de plus, je mets des trois mortels au blade guard. Pourquoi c'est tout le monde euh, Tout le monde qui a 3 pouces. Oh la chatte Une Et sur un de plus, je mets des 3 mortels à mon véhicule. 3. Euh, moi, il fallait que j'en prenne 3 aussi. Bon, tu as tué mon champion quand même, c'est beau. Et il revient ou pas Et il revient, ouais. Auto Oui. À bilain. partir du moment où il, a, où il a fait des blessures mortelles, il revient. C'est très vilain. Donc là il est revenu euh, et il n'a pas été retiré, donc il est toujours sur le, le, le champ de bataille. Il a été chargé par mes blade guard, donc je vais y mettre euh, quand même une louche, il hein, ne faut quand même pas exagérer. Euh, donc je vais y mettre euh, 4 attaques sur lui et le reste sur le véhicule. C'est pas On assez. y va, 4 attaques sur euh, le warlock, s'il y en a une qui il passe... Split. Il split. il ouais, je split s'il y en a une qui passe il est mort, vas-y t'en as 2. J'ai une 4 plus vu. Ouais, vas-y. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pa, pa, pa. Et le reste sur le véhicule. On enlève les AC et les deux. Ok. Ça ressemble pas à mon décès, ça. Hein. Sur du 5, non, pas, pas vraiment. Il y en a que deux, des blessures, donc ça fait 6 PV. Pas vraiment un décès, t'as raison. Eh bien, écoute, je me mets à 5 points de vie, Illico est copresto. Euh, Je vais faire euh, deux, deux attaques là-dedans, le reste là-dedans. Deux attaques là-dedans. Une, une wound dans qui ça dans le, dans le mec qui est là. Il est mort. Ah voilà. oh là là c'est faible la 4 plus un vu. tu m'étonnes. Et dans les autres oeuvres, sur du 3, tous les 3 c'est des morts. Voilà, 3 morts. Tout est mort. Voilà qu'on saute, par là. Très bien. Ensuite on va faire, euh, pas Corsaro parce que Corsaro euh, il doit être activé en dernier, on va faire le véhicule. 3 on roule les as puisqu'il y a Corsaro. Et sur du 4 reroll, puisqu'il y a plus un wound grâce à Corsaro. Ça risque d'être un peu brutal. Parce que surtout qu'il n'a pas d'invue celui-ci. Donc on est sur du de la brutalité. Donc on cherche les 6, voilà, si t'en rates 5, t'es mort. Tout est sous contrôle. Tout, <rire> oui, oui. Donc t'es mort. Hein, voilà. Euh, Il regarde en plus euh, le gars. C'est. Ah juste Oui, juste, oui. <rire> T'as raison. Est-ce que tu exploses J'aimerais bien exploser une fois dans la game. C'est mmh. pour vous les viewers. Putain. Tu n'arrives pas à annoncer le trucs toi Ah non, moi je… <rire> si j'annonce la double 6, mais de l'adversaire. <rire> voilà, donc là je conso, je peux pas m'éloigner de ce véhicule qui est là-bas, donc je me rapproche un petit peu comme ça. Corsaro on a dit, il va piline en contrôle de l'objectif qui est là. Yep. Il fait 6 attaques. Vu qu'il va pas me tuer. Il fait 2 as syndicaux. Et sur du 4, il fait rien. Ah oui Ça change rien mon grand. Mais si, je vais te péter la gueule en retour. Vas-y, montre-moi. Voilà, bravo. Rien du tout. Et puis, toujours rien. Bon, eh bien, c'est la chatte ça encore. Du hein. tour. Début de mon tour, je gagne un point de commandement. Je marque encore 0 de primaire. C'est la vie. Donc on se retrouve après ma phase de mouvement qui va être euh, brève. Fin de phase de mouvement. Du coup. Je me suis désengagé ici pour me mettre en contrôle de l'objectif, pour éventuellement espérer euh, marquer un point de primaire un jour. Euh, Là-bas, je suis resté engagé pour pouvoir faire une interrogation mentale et marquer encore trois points. Et ici, je suis resté engagé aussi parce que euh, j'ai pas peur. Voilà. Donc, on est parti. Phase de tir, non, phase de psy, déjà, on va faire une interrogation mentale sur l'apothicaire. Heureusement, qu en fait, c'était ça le plan. C'était qu'il reste en vie pour faire une interrogation mentale. Oui. Donc, on le marque 3 plus. points supplémentaires d'interrogation mentale. Phase de tir, et eh ben. Si On a de la catapulte shuriken euh, sur, euh, sur le, le bonhomme. Rirole une touche. Rirole une blesse. A 3. À 3+. Plus. Putain, il a ouais. vraiment de la chatte. Je te rappelle que j'ai un soigneur à côté pour euh, soigner tous les PV grâce à toi. Je sais. Tout ouais. est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Fin de mon tour. Priority target, 0. Interrogation mentale, 3. Et bah, les fronts, ça commence à devenir compliqué, hein, donc 0. Donc ici, puisqu'il est resté au corps à corps pour faire ses 3 points, il aurait pu choisir de désengager et venir faire deux points. Il a préféré 3, donc il est quand même très désespéré. Donc moi, j'ai le droit de taper, je tape et je boite cette histoire parce que je fais quand même 21 attaques, il a un PV, tout va bien. Et on va passer à mon tour. Tu as aussi Corsaro qui tape. Et Corsaro, mais bon, pour l'instant, Effectivement, il ne s'est pas vraiment illustré. 5 attaques. Vu que c'est une moule, j'ai euh, pas peur. 5 attaques, il touche tout. Il n'a pas plus un blesse puisqu'il n'a pas chargé. C'est sur du 5. Une, des 3 trois, des trois blessures seulement, 3 blessures. Je passe à 5. On enchaîne avec le début du tour. C'est mes dernières moissons de primaire. Je marque 15 points de primaire. Donc j'ai marqué 15, 15, 5. Non, 15, 15, 10 et 15. Là, ben, là, je le rase, hein. donc euh, je vais aller euh, charger ici, désengager, charger, charger là et il sera rasé, J'ai même pas besoin de rester sur les objectifs. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est mon priority target et en prise. Et Il euh, a déjà maxé faire. priority Ou, Non, pas encore, il me rend, de manquer un point. Il me manque un point sur euh, priority target, euh, donc euh, je vais juste faire euh, en prise et puis ça sera bien. Donc en prise, je vais faire 1, 2, 3, je vais quitter le centre. Non, je vais rester au centre parce que je ne dois pas avoir maxé euh, serment et puis je vais aller claquer euh, ce mec-là. On se retrouve après la fin de la phase de mouvement. Bon voilà, on arrive à la fin du tour. Euh, effectivement, comme annoncé, euh, ce point-là a été euh, clear, complètement clean. Euh, et celui-ci aussi, ce qui fait que les deux véhicules qui résistaient ont été tués euh, et tous les objectifs sont contrôlés. Il est rasé, il n'aura pas de cinquième tour. Euh, bon, on s'en un peu. C'est le jeu, ma voulu Lucette. Lucette. Et donc, euh, on n'a plus qu'à se retrouver pour le débriefing. Euh, Jusqu'à ce tour-là, j'ai marqué ce qui était annoncé, c'est-à-dire Priority Target en prise. Et puis euh, Seer of, euh, le, le, le, le serment. Si of, of le serment ça euh, pareil, à ça, hein. a, euh, 3 points, 4 points même. Donc voilà, euh, la partie s'achève. Euh, 87 à 20 en faveur des White Scar. Voilà, donc euh, on n'est pas très surpris. Non. Parce qu'il y a le match-up qui fait beaucoup. Oui. Et puis il y a aussi beaucoup le joueur. Il faut le rappeler. Oui. <rire> je pense que c'est surtout ça. Je crois. Je crois. Donc, euh, bon, sans surprise, euh, c'est un gros vinzaire. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, le problème de ce codex euh, dans V9, c'est son, son aptitude à, à tenir les points. Il y a deux sources de points euh, dans, en V9, le primaire et le secondaire. Le secondaire, ça, ça score pas mal bon, quand c'est bien joué, euh, mais euh, sinon le primaire, c'est impossible, de... <rire> tu pas prêt. Le primaire, c'est impossible de tenir du primaire de façon durable parce qu'il y a une difficulté à avoir du contre-close efficace et durable. Donc, on a du mal à repousser l'adversaire qui agresse. Et puis, on a du mal aussi à se projeter et rester. C'est typiquement marrant. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que mon armée, elle est très létale. On l'a vu, hein, au T1, je lui ai tué presque plus d'un tiers de son armée. Mmh. Mais euh, c'est euh, le coup, c'est une fragilité. Donc, euh, je suis ce qu'on appelle glace canon. C'est que bah, je suis très létal, mais euh, je n'ai pas du tout de résistance. Et effectivement, c'est ce qui fait défaut euh, à ce codex en V9, c'est qu'on euh, n'arrive pas à tenir. Donc, on peut aller, on peut trade, on peut faire des échanges d'unité contre unité. Mais euh, on ne peut pas tenir les points. Et donc, forcément, ça se voit aujourd'hui à la fin où euh, bah, j'ai pas marqué un seul point de primaire. Puis, tu as, tu as beaucoup de points investis dans dans des, des personnages de support, de soutien, mmh. qui en fait ne font que du soutien et du soutien sans le faire vraiment de façon spectaculaire. Tous les psycheurs, tu es obligé d'avoir trois psycheurs pour rendre les spears un peu utiles. Si ouais. tu pas les spears, tu pas de contre-close, donc alors là vraiment, je me moque de toi, j'avance, j'ignore complètement les tirs et je finis par te toucher, fin du game. Euh, donc, ça fait quand même quoi Près de 400 points qui sont là juste en support, mais qui n'ont pas de répondant en contre-close, qui ne résistent pas. L'autarque un petit peu. Oui, d'accord, mais euh, bon. Mais ouais, ça fait 110, peu, 135 et euh, ouais. 65, ça fait bon, 350 cas. points. Ouais. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de points qui sont là, sans vraiment avoir d'impact de, de, de, sur la game en dehors du support qu'elle donne au reste ouais. de l'armée. Donc c'est vraiment pas assez. C'est aussi pour ça que le Codex Craftworld actuellement est un peu en dessous. Euh, et euh, donc c'est vraiment un résultat qui est sans trop de surprise. Ouais. Si tu avais eu l'initiative. Ouais, ça, si, avoir on, avoir quelques points. si on refait le match, euh, l'idée c'est que c'est probablement un, un match-up qui est franchement favorable pour Castor, oui. euh, que euh, si j'avais eu l'initiative, j'aurais, je pense, marqué quelques points, ça se serait peut-être fini en 15-5 pour lui, quelque chose comme ça, parce que euh, j'aurais pu avoir pas mal de létalité, peut-être un petit peu euh, obligé à ce que les mouvements soient pas aussi offensifs, mais... Euh, je pense que tous les deux, on n'imagine pas un monde où ce soit moi qui gagne la partie. Non, c'est 15+, plus, euh, systématiquement. Euh, et encore, il euh, y a vraiment des univers dans lesquels euh, tu fais beaucoup moins de destruction parce que ma 2+, est chiante pour toi, je fais beaucoup moins d'As, parce que euh, ma 4+, bah, résiste à, ton, à, tes, à tes tirs. Mmh. Euh, là, tu as fait deux, deux, deux séquences de tirs avec des spinners, tu as le wipe 3 et 3 Vanguard, il suffisait qu'il y en ait un des deux qui reste en vie pour, euh, pour être une vraie menace, donc as quand même, ça, ça, ça, ça, ça s'est bien passé, il y a plein de fois où j'ai pu jouer ce genre de match-up où ça tire beaucoup, euh, comme ça, avec du tyrannite par exemple, euh, ou, euh, ou, en, ou, en, ou en ou en Craftworld et où en fait, bon bah, quelques sauvegardes 4 plus de trop, et oh. en fait, bah, voilà, c'est terminé, euh, il ne se passe rien, il y, a trop, il y en a trop en face, il y a, il y a trop de MSU, les escouades ne sont pas clean parfaitement comme c'était le cas-là, et ça vient cliquer tout, ça vient faire chier partout, c'est infernal. Donc si on fait un résumé, de son côté, euh, beaucoup de vitesse, beaucoup de résistance et beaucoup trop de clauses, Et de mon côté, beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, mais très peu de résistance. Donc euh, au final, euh, bah, mmh. le score il est plutôt logique. Mmh. Plutôt logique. Donc on va conclure là-dessus. Euh, on remercie euh, Creative Wargame pour l'accueil, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était super, à, rigoler, on a passé un super moment. Et donc euh, bah, voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans... Euh, à la suite de cette vidéo. Nous, on essaiera de les regarder et d'y répondre autant qu'on peut parce qu'on aime bien suivre euh, l'accueil des vidéos. Et, euh, et puis, on se voit bientôt. À bientôt. Ciao.